OK, euh, chers compatriotes, comme prévu, euh, bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Et j'ai bel et bien indiqué que j'aurai des invités. Des invités aujourd'hui. Et voilà, nous avons euh, M. Fama Kanté qui est là avec nous. M. Fama, bonsoir. Bonsoir, mon cher Tidiane, j'espère que vous allez bien, ainsi que toute la famille et tout le peuple. Oui, je vais très bien, mon frère. Et on devrait avoir ici euh, M. Mandian Sidibé et également M. Nabi, Nabilaï euh, Kamara, qui, qui est Merci. déjà en vacances, donc il s'est excusé Merci. et ça sera vraiment pour la prochaine fois. Et M. à la dernière minute, vient d'avoir un empêchement. Donc, à cela, les Je suis là avec euh, le belébéleba, Monsieur M. Fama Kanté, l'homme homo-véridique. Et voilà, nous souhaiterons que vous partagez largement cette vidéo parce qu'elle qu va vous plaire, c'est sûr et certain. Et également, comprendre que ce direct est... Et partager, c'est-à-dire, vous suivez ces directs maintenant là sur la page Darufama officielle et également sur la page Jeune Visionnaire de M. Fama Kanté et tout comme sur la page Tidiane La Puissance. Nous sommes déjà en une minute à 428 personnes qui nous regardent maintenant en direct. Merci. Wow. Merci à l'Iéro et à l'Iéro Binta pour la confirmation que le son est bon. Et merci à tous ceux qui font des commentaires maintenant à la minute et surtout partager au maximum. Nous avons quelques sixes que nous allons essayer de brocher tout de suite avec vous. Euh, il s'agit. Le premier point d'abord, euh, un mot sur euh, la sortie de Madik Sans Frontières. Beaucoup m'ont appelé en privé et m'ont demandé quelle est ma position par rapport à euh, à cette sortie de notre frère et ami, Madix Sans Frontières. Et je ne me suis pas prononcé là-dessus, comme cela se devait en réalité. Mais aujourd'hui, je vais dire ce que j'en pense. Et également, M. Fama, Kanté qui avait vraiment décidé de ne pas en parler, mais vu que c'est l'actualité du jour, nous allons donner nos différents points de vue et ensemble, nous allons tourner cette page parce que nous avons beaucoup d'autres choses à faire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous allons parler ici de la sortie du président élu euh, par les guiréens, qui n'est autre que Elasoldal Ndiallo, qui vient de, de dire que Alpha Condé est en train d'infiltrer l'IFDZ, c'est-à-dire en passant par certaines personnes pour essayer de tout connaître sur l'IFDZ, tout ce qui se passe actuellement dans ces grands partis. Donc, et nous allons également demander le point de vue de M. Foma Kanté. Il va nous dire exactement qu'est-ce qu'il en, qu qu en pense par rapport à cette situation. Parce que, comme c'est le aimé, tous le dire que l'IFDZ est le cauchemar d'IRPZ. Et c'est loup est également le cauchemar d'Alpha Condé. Alors, c'est ce que Elasoda Lengalo vient de nous dire. Et nous allons décortiquer. Et moi, en personne, j'ai des informations un peu là-dessus. Je pense que nous allons essayer d'éclairer la lanterne des, des Guinéens hein, pour, pour comprendre que euh, l'IFDZ, ce n'est pas un parti de n'importe quoi. Et troisième point, nous allons parler du système éducatif. Actuellement, il y a un grand sabotage. L'examen, les différents examens nationaux, vous venez de voir, surtout le baccalauréat, avec euh, docteur Bano Bari, qui a vraiment pris des réformes, qui a engagé des réformes le changement, mais voilà qu'il y a des enseignants et certains cadres euh, de, de, du ministère de l'enseignement préuniversitaire qui vraiment ont tout fait pour saboter le baccalauréat. Et alors là, quel est comment on appelle le point de vue de M. Fama par rapport également à ce point-là Et s'il le faut, à la dernière position, je vais vous communiquer. Un numéro WhatsApp pour ceux qui veulent appeler et poser des questions, soit à M. Fama, soit à moi. Donc, on souhaiterait que les autres soient là, mais eh, ce n'est qu'une partie. Eh, ce mm. n'est qu'une partie. Et voilà, il y a également Madame Marie Susuko qui devrait être avec nous, mais franchement, elle a un grand empêchement. Elle a promis la semaine prochaine, elle sera là. Et elle sera avec un autre Baobab, qui je vais taire le nom pour le moment. Monsieur Fama, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir. bonsoir à tous les auditeurs. Ok. Et à tous les spectateurs. je les appelle les spectateurs. Merci, monsieur Fama. Et nous allons commencer notre débat par, un, par une plus nouvelle. Et c'est par rapport. au au décès de la maman de l'une de nos camarades, une grande combattante euh, du nom de Mariam Diallo Koza. Elle était beaucoup connue au temps de Mandian Sidibé lorsqu'il animait l'émission Palabre. Donc, c'est une jeune fille qui s'est vraiment engagée, qui a vraiment démontré euh, son patriotisme. Et voilà, elle a perdu sa maman avant-hier. Je crois que c'est à l'abbé et paix à l'âme de notre chère maman et Mariam Diallo, où tu te trouves, nous te présentons nos condoléances les plus attristées. Exactement. Voilà, donc euh, c'était soi-disant passant, M. Fama, et maintenant nous allons commencer le débat et une pensée positive à Colonel Mamadou Alpha Bari de la gendarmerie qui est aujourd'hui en prison et nous voyons le grand silence du côté de la gendarmerie nationale. Triste pour ce pays. Monsieur Format, un mot sur la sortie de Madik sans frontières. Parce que beaucoup se posent la question. Pourquoi Madik a pris cette décision à la dernière minute? Alors, nous vous donnons le temps de vous exprimer et donner votre point de vue. Alors, mon cher Thichel, je remercie sincèrement. Comme tu l'as si bien euh, indiqué dès le début, c'est que je ne trouve pas important... Euh, de parler de ce monsieur, de ce jeune homme, d'accord, je ne trouve pas important. Mais comme euh, tu es quelqu'un que, auquel je ne peux absolument rien refuser, et euh, si des milliers de personnes t'ont demandé euh, à ce que vous, tu me poses cette question, je pense que je vais essayer justement de brocher là-dessus. Sinon, personnellement, je n'ai pas voulu euh, intervenir là-dessus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit la fin dernière, c'est que euh, le problème de chez nous, les Guinéens, c'est qu'on se fait passer pour des gens qu'on n'est pas. On se fait passer pour des personnes qu'on n'est pas. On aime dire des gros mots, on aime dire, euh, on aime donner l'impression euh, des grandes choses au fait, euh, OK, mais en réalité, on ne l'est pas. On n'a pas la capacité de, de, de ces grandes choses-là. D'accord C'est le cas de ce, de ce jeune homme euh, qui, à un moment donné, euh, euh, a profité d'une situation pour euh, se faire un nom, parce qu'il faut dire la vérité, qui a profité d'une situation pour se faire un nom. Et après avoir euh, gagné ce qu'il avait à gagner, moi, je, je le dis comme ça, après avoir gagné ce qu'il avait à gagner, et il estime qu'il est arrivé à son terminus, d'accord C'est ce que, que moi je trouve normal, parce que euh, de toute façon, euh, il n'a pas été obligé, acculé, euh, à, à parler de la politique. Parce que moi, je ne le considère même pas comme politicien, d'accord Je ne le considère pas comme politicien. Euh, je me dis simplement que c'est quelqu'un, euh, ok, qui a profité d'un moment de mouvement un, mouvement, un moment de mouvement d'ensemble, on sait aujourd'hui quiconque manie un peu cette langue de Molière sur les réseaux sociaux, vous êtes écouté. Et euh, voilà, cela ne fait pas de nous des politiciens, d'accord Cela ne fait pas de nous euh, euh, des de, de, de références, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas parce que nous parlons sur les réseaux sociaux que nous sommes plus grands que les autres. Ce n'est pas parce que nous parlons sur les réseaux sociaux que nous sommes plus intelligents ou plus importants que les autres. Ce jeune homme, voilà, qui à un moment donné a adhéré au parti UFDG, on ne sait pas quels ont été ses motifs, quels ont été ses objectifs, quelles ont été ses ambitions euh, en adhérant à ce, à ce grand parti politique. d'accord Parce que ce qu'il faut signaler encore au, à la population guinéenne et aux militants de l'UFDG, c'est que euh, je pense que la plupart des gens l'ont senti venir. Hein, tout au début de ses émissions, quand il parlait de la politique et critiquait le régime d'Alpha Condé, euh, voilà, sachant très bien que ses parents sont euh, militants de longue date du RPG Arc-en-Ciel. Alors, les questions qu'il faut se poser, c'est que qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme à changer de manteau? Qu'est-ce qui, qu qui a poussé ce jeune homme euh, à refouler le RPG Arc-en-Ciel? Parce qu'il n'y a pas de fin sans cause. Il faut toujours chercher à connaître la cause des choses. Alors, si c'est un désespéré du parti du RPJ Arc-en-Ciel, si c'est un frustré, d'accord, un ancien frustré du RPJ Arc-en-Ciel, ou si c'est quelqu'un qui avait monté un projet et qui a été anéanti par le pouvoir en place et qu'à travers cette colère, il se permet de, de critiquer le régime et qu'il change euh, okay, de, de parti politique euh, du RPJ Arc-en-Ciel à l'UFDG, moi le changement ne me dérange absolument rien. Okay. renoncer à sa décision aussi d'adhérer à un parti politique ne me, me, me, me, me fait ni chaud ni froid parce que moi je ne suis pas militant d'aucun parti politique, que ce soit de l'UFDG ou du, du RPG Arc-en-Ciel. Je ne suis militant et ni sympathisant d'aucun parti politique en Guinée. Je combats justement le système de gouvernance de mon pays qui est un système de gouvernance euh, satanique parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Même si c'est nous qui était à la tête de la République de Guinée et qu'il avait euh, instauré ce système de malgouvernance en Guinée, je serais sur les réseaux sociaux aujourd'hui à critiquer encore et à dénoncer euh, farouchement. Quoi. Donc, pour moi, pas, euh, mes propos ne sont pas contre qui que ce soit en Guinée, mes propos sont contre le système. Alors, pour tous ceux qui sont entrés dans les partis politiques et qui se sont servis de ces partis politiques-là pour avoir une certaine dimension ou une certaine estimation des militants de ces partis, il faut que vous compreniez quelque chose, que ce soit ce génome-là ou quelqu'un d'autre, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est qu'à partir du moment où on est quelqu'un qui est écouté sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut dire que, ok, les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une arme redoutable, d'accord, une arme redoutable euh, sur le plan de la... Euh, de, de l'éducation, sur le plan de la sensibilisation, sur le plan... Euh, de la guerre en distance. Voilà, on peut utiliser les réseaux sociaux dans, dans tous les domaines aujourd'hui du développement ou du régressement d'un pays. Alors, tous ceux qui sont militants, sympathisants des partis politiques et que, qui sont sur les réseaux sociaux, qui critiquent le régime en place et qui, euh, en critiquant le régime, euh, veulent gagner quelque chose de la part des partis euh, euh, qu'ils appartiennent, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que quand vous êtes écouté par 100 personnes, par 200 personnes, par 1000 personnes, par des centaines de milliers de personnes, il faut comprendre que euh, vous jouez sur l'émotion des gens. C'est très important. Ceux qui ne sont pas politiques, vous jouez sur leurs émotions. Parce que quand vous parlez souvent, quand vous critiquez, que vous dites la vérité, c'est que ces gens qui ne connaissent pas la politique, qui ne sont pas dans la politique, ces gens là s'identifient en vous. C'est que quelque part, vous grattez là où ça démange. Ils sont satisfaits de vous. Et à un moment donné, ils s'attachent à vous. Vous devenez euh, en quelque sorte leur psychologue. Vous devenez en quelque sorte leur médecin traitant. Vous devenez en quelque sorte, euh, euh, OK, à travers vos paroles, vous devenez, ils deviennent attachants quoi, à vos propos. Et vous devenez quelqu'un pour eux. D'accord et au fur et à mesure que vous continuez, ces gens-là vous font confiance. Mais ce qui est marrant, c'est que quand nous sommes écoutés par des centaines de milliers de personnes et qu'on n'est pas conscient de l'impact de nos propos ou du travail que nous abattons okay, sur ces gens, c'est très dangereux, hein? mon cher. Parce que ce qu'il faut s'en aller. Il faut dire aux militants sympathisants du IRBG que, en réalité, ce jeune homme n'est pas un politicien. Il est militant comme euh, Toa Tijan, il est militant comme Bari, il est militant comme Ba, il est militant comme Diallo, il est militant comme Kamara, il est militant comme Bangura, comme Konaté. il est militant comme Traoré. La seule différence entre vous, c'est que lui, il a décidé d'être un blogueur, il a décidé de se faire entendre sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut se faire entendre sur les réseaux sociaux. Et il a eu une cote, il a eu de la popularité, de la notoriété sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, ce monsieur, je sais pas, il a été conseillé par qui, parce que moi je, excusez-moi de l'expression, je n'aime pas souvent employer des gros mots, mais moi je considère que euh, il a fait acte de stupidité à un moment donné de sa vie, je vous explique que je ne sais pas avec tous ses propos avec tout ce qu'il qu disait sur les réseaux sociaux, je ne sais pas qui est-ce qui lui a convaincu de rentrer en Guinée, parce que c'est très important très très important ce que je suis en train de vous dire pendant les campagnes, je ne sais pas qui est-ce qui lui a conseillé, qui est-ce qui lui a tiré afin de rentrer en Guinée et d'aller battre campagne auprès de Segou parce qu'est-ce qu'il faut savoir? Oui, mais et il a dit qu'il a, a, a, qu a promis ses, ses, ses, ses abonnés, faudrait il faudrait qu'il respecte. C'est une stupidité, mon cher. C'est une stupidité, ça ne se fait pas. Parce qu'il faut, qu il faut il faut, qu'il qu comprenne qu'il pouvait perdre sa vie. Et ça, ce n'est pas la grandeur. Un homme, un grand homme réfléchit. un grand homme est intelligent, un grand, un grand homme... Euh, ne se donne pas la mort tout seul. D'accord Je prends un exemple sur celui qu'ils euh, qu appellent Alpha Condé. OK, le pragmatique comme ils ont, ils ont souvent, ou le bâtisseur comme ils le disent souvent. Le, pendant, le, le, on dit le, le, euh, le dieu donné. D'accord. Pendant, pendant, pendant toute la bataille politique de M. Alpha Condé, pendant tout le régime de, de M.... Euh, euh, de M. Ahmed Sektouré tous les 26 ans d'Amed Sektouré Alpha Condé était opposé farouchement à ce régime, Alpha Condé critiquait à l'extérieur Alpha Condé à travers ses interviews il critiquait farouchement il s'est catégoriquement opposé à ce régime, Alpha Condé euh, il n'a jamais mis pied en Guinée au temps d'Amed Sektouré il ne l'a jamais fait parce qu'il sait que les conséquences c'est dramatiques. il ne l'a pas fait ce que ce jeune homme a fait, ce n'est pas être un grand homme. Non, c'est de la stupidité, ça ne se fait pas. C'est comme moi aujourd'hui, je descends en Guinée. Si je descends en Guinée, qu'Alpha Condé me prenne, mais je l'ai fait exprès, c'est de la stupidité, ça, ce n'est pas une grandeur. Je l'ai dit, je le fais. non. Ça, c'est la naïveté. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui lui a convaincu de venir en Guinée, sachant très bien qu'il va se faire arrêter. On est clair. D'accord euh, Je pense que c'est par rapport à, ces, à tous ces tralala que les gens disent qu'il euh, était en quelque sorte un espion euh, euh, euh, au sein du parti euh, LUFDG. Il est venu du Canada, euh, de la Guinée. Il est resté aux côtés euh, de M. Céloudalain Diallo. Il a partagé quelques plats, quelques nourritures euh, avec ses loups. Et puis, il a tenté de sortir. Euh, Moi, je me dis, écoutez, Écoutez les amis, écoutez, certainement ce monsieur, il était venu chercher quelque chose, d'accord Quelque chose, que ce soit personnel ou qu'il soit commissionné à faire quelque chose. En tout cas, il était venu chercher quelque chose, peu importe. La chose quand même, il était venu chercher, d'accord Alors, dans cet tralala, on l'a pris, on l'a mis en prison… Et euh, voilà, connaissant la condition de vie dans cette maison centrale, moi je me dis, quand je l'ai vu à la télé à Espace FM quand il était nouvellement sorti, je me suis dit « mais ce monsieur, il n'était pas en prison ». Parce que je le dis en connaissance de cause. D'accord Je le dis en connaissance de… Je me dis « mais ce monsieur, il n'était pas en prison ». Ce n'est pas un prisonnier de la maison centrale, ça. Ça, c'est impossible. Ce n'est pas un prisonnier de, de la sécurité guinéenne. C'est impossible. Certainement, il avait un traitement de faveur. Traitement de faveur de qui? De la part de qui? Ce sont ces questions qu'il faut se poser. Mm -hmm. okay? Mais vu que vous me demandez, tu me demandes de parler de, de lui, c'est pourquoi j'essaye de parler de lui. Parce que quand tu regardes, moi, il y a des milliers de personnes qui m'ont envoyé sa vidéo, sa vidéo, sa sortie, pour que je puisse essayer de faire un décortiquage de ça. Je me suis dit, non, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Parce que, écoutez, j'ai essayé juste de, euh, de piocher un peu quelques-uns quelques de ses propos. Quand il dit, par exemple, que, euh, quand il parle de, de sa sortie de, de CDD et de son arrestation, et quand il dit... Euh, la femme de CDD a appelé une haute personnalité d'un autre pays, là, il n'est pas conscient de la dangerosité de ce propos-là. Mm -hmm. Quand les hommes réfléchissent, les intellectuels s'asseyent, okay? Sachant très bien que le couple d'Alain est accusé euh, par le clan de la mouvance, que c'est des gens qui voulaient euh, amener de la rébellion en Guinée, ils voulaient faire de l'insurrection et tout ça, ils avaient les contacts euh, de quelques officiers ou de quelques personnalités des pays voisins. Alors, sachant très bien cela, et en faisant allusion au propos de ce jeune homme en disant que la femme de Dalin a contacté un, un homme de haut rang d'un pays voisin de la Guinée, on se dit « mais écoutez, il vient corroborer le dire d'Alpha Condé, il vient corroborer le dire des gens de la mouvance. Et qui sait si le passeport de Hadj Alimatoudalé est confisqué à cause de cela Et qui sait demain si Hadj Alimatoudalé est traduit à la devant la justice guinéenne hein? On s'appuiera sur quoi On dira même Malik Sans Frontières qui était avec eux, lui-même a affirmé que la dame était en relation avec une haute personnalité d'un pays voisin. Tu vois je pense que le jeune homme, il n'a pas, pas pesé le poids de tous ces mots. Il n'a pas pesé. C'est très, très dangereux. Parce que, à travers ses propos, euh, il y a une charge très, très lourde. Très lourde contre Hadjali Matou et CDD. À travers les propos de, de ce jeune homme-là. Mm -hmm. D'accord? Mais, c'est pourquoi j'ai dit. Je ne rentre pas dans les détails, je ne veux pas parler de lui. Parce que euh, en l'écoutant parler, je me suis dit, écoutez, c'est quelqu'un peut-être qui a un niveau très bas, certainement, qui a un niveau très bas, ça peut être le cas. Ou c'est quelqu'un qui est encore sous le coup. Euh, S'il était vraiment en prison, il est sous le coup du traumatisme de la prison. Mais, mais, mais, mais, mais ne restez pas sans savoir aussi qu'il était vraiment sous une, une, une pression familiale. C'est ce toujours la famille. Non, non, non, non. Écoute, écoute, Tidjan, écoute, Tidjan, je vais te dire quelque chose. C'est ce que je te dis, c'est-à-dire, c'est tout ce que j'ai englobé. Je me suis dit, il est sous le choc, c'est-à-dire, il est sous le choc d'un traumatisme crânien qu'il a eu en prison, de tous ces événements. D'accord Il est sous le choc. Et à sa place, je me serais tué. Jusqu'à ce que c'est un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, là parce que je retrouve mes esprits. Tu vois ce que je veux dire Et ça me permettrait de mieux réfléchir, de mieux voir et de mieux comprendre, de mieux analyser la situation. Parce que là, il essaye de s'exposer sur les réseaux sociaux en faisant des posts, en prenant des photos et tout ça. Je me dis, le gars, il est, il est sous le choc. Il essaye de donner bonne mine, mais en réalité, il est sous le choc. D'accord Mais il n'a pas mesuré ses propos. C'est très, très dangereux. Tout ce qu'il a dit, c'est très dangereux. Sortir et tout ça. Parce que aujourd'hui, on peut. Madik a fait la, la prison en Guinée. On peut accuser, euh, euh, euh, euh, comment dirais-je, le couple d'Alain d'avoir aidé un ennemi de l'État à sortir de la Guinée. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Parce que. Le jeune homme, il a eu affaire avec la justice guinéenne. Il a un dossier là, son casier n'est plus vierge. D'accord On mm -hmm. dit qu'il a tenté. Euh, bon, les charges qui étaient contre lui, diffamation, tout ça là, euh, rébellion, tout ça. Alors, on peut dire qu'il était, il a été aidé hein, par des hauts responsables de la Guinée, en la personne de, euh, du, du couple d'Alain, à sortir sachant très bien que lui, il est considéré comme dangereux pour la, pour la République, pour la stabilité de la Guinée. Mm -hmm. Donc, c'est comme si vous aidez un voleur à passer d'une frontière à une autre. Alors, si on arrête ce voleur-là et qu'il cite votre nom, vous êtes impliqué là-dedans. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en mm -hmm. train de dire là? Mm -hmm. OK? Mais oui. Il, faut, il faut faire souvent des... Il faut, même si vous n'avez pas fait des études de droit, mais il faut souvent demander des avocats ou il faut souvent s'intéresser à la loi pour comprendre certaines choses. Tu comprends? On peut faire venir aujourd'hui Madik Sans Frontières du Canada jusqu'en Guinée pour venir témoigner contre le couple d'Alain. Oui, parce qu'on ne sait pas on sait pas quel a été l'engagement réel. Parce qu'il a dit qu'il a, qu a pris un engagement devant Fabou et le, le, le président non, des et il a dit qu'il a décidé de ne plus jamais parler de, de, de ce pouvoir, de ce régime. C'est là où j'ai compris que Madik ne fera plus en jamais la politique. Parce qu'on ne peut pas faire de la politique et dire qu'on ne peut pas parler des gens qui dirigent votre pays et surtout dans la plus grande illégalité. Parce que c'est des poutistes qui nous dirigent aujourd'hui. quoi qu'on Non, ce qu'il qu faut comprendre, ce jeune n'a jamais fait de la politique. Il a parlé de la politique. Parce que parler de la politique et faire de la politique, ça fait deux. Mmh. Vous et nous, nous parlons de la politique. Nous ne faisons pas la politique. C'est lui qui fait la politique, ce sont les politiciens. Vous et nous, nous parlons de la politique. Nous critiquons le régime. D'accord Nous ne sommes pas euh, présidents d'un parti politique. Nous ne sommes pas des politiciens. Non. Parce qu'il faut faire la part des choses. Tous ceux qui sont aujourd'hui sur la toile à, à, à parler de la politique, à critiquer le régime en place, nous parlons de la politique, mais nous ne faisons pas la politique. Nous critiquons un gouvernement qui est là, d'accord Mais nous ne sommes pas des politiciens. Alors, ce jeune homme n'est pas un politicien. Monsieur Fama n'est pas un politicien, mais nous parlons de la politique. OK oui, oui. Alors, dire qu'il ne va pas parler euh, euh, Fabou, Alpha Condé, tout ça, non le but d'Alpha Condé, c'est de faire tomber le couple d'Alain. Effectivement. Et Alpha a mis main sur euh, euh, quelqu'un qui était avec le couple d'Alain, qui a été euh, accusé comme en un homme très dangereux pour la République de Guinée, qui a été accusé d'avoir offensé le président de la République, selon leur, les charges qui ont été retenues contre Madik. Alors si demain ou après-demain, on arrête le couple d'Alain, on traduit à la juste, devant la justice guinéenne, on dira qu'on a un élément qui peut témoigner. Et Effectivement, qui... ça, ça peut, ça peut l'être, oui. Bien sûr, on dit qu'on a un élément. On fait, on fait venir Madik de, du Canada jusqu'en Guinée. D'accord? On dit qu'il faut témoigner parce que vous y étiez. Et vous-même, vous avez fait une vidéo en disant que Hadja Ali Matou hein, vous, a, vous a proposé son aide. Et vous-même, vous avez déclaré vous avez, vous avez déclaré dans, dans, dans votre vidéo que c'était avec une haute personnalité d'un pays voisin. Malgré que vous avez dit que vous allez taire le nom de la personne et le taire le nom du pays, mais vous avez déclaré. C'est pourquoi je dis ce génome, il est sous le coup du traumatisme crânien. Il faut qu'il il qu arrête. Parce que plus il parle, plus il fait du mal. Il, Donc... il a été il a essayé de faire du jeu dans son truc, mais c'est un jeu que lui-même ne maîtrise pas. Parce donc, que... Donc, donc pour, vous, vous, pour vous, il ne devrait rien dire pour l'instant. Hein? À sa place, je te jure, ah, d'abord, à sa place, je ne serais pas parti en Guinée. Quoi qu'il arrive, à sa place, je ne serais pas parti en Guinée. En tout cas, il voilà. y a un adas qui nous dit, M. si, si j'étais si honnête avec moi-même, et honnête avec le parti que... Euh, qui a qui, qui, qui est mon parti, c'est-à-dire à sa place. Moi, je ne suis pas militant, mais je parle à sa place. À sa place, si j'étais sincère envers moi-même, honnête envers moi-même, je ne serais pas parti en Guinée. Mm -hmm. D'accord? Pour éviter tout ce problème-là. Mais maintenant qu'il est parti en Guinée et qu'il a eu tout ce, ok, tout ce problème-là, d'accord. Ben, c'est ce que je viens de te dire. Qui sait si Adjale, le passeport d'Adjal est bloqué à cause de ça? Qui sait? Parce que Malik, Malik vient de donner un élément très important au pouvoir en place, pour dire c'est elle, qui a, elle qui, a, qui a voulu me faire sortir de la Guinée, hein, avec la complicité d'un élément très important d'un pays voisin de la Guinée. La justice guinéenne peut s'appuyer sur ça demain. Ça c'est une charge très lourde. Après, il dit, c'est mon père spirituel, c'est mon maman spirituel. On ne fait pas du mal à sa maman spirituelle. On ne fait pas du mal à son père spirituel. On ne vend pas la dignité de son père spirituel et de sa maman spirituelle. Alors, je vais donner une notion de spiritualité à ce monsieur. Il faut qu'il comprenne qu'à partir du moment où on appelle quelqu'un père spirituel, la portée de ce père spirituel est plus importante que le, la portée du père biologique. Mm -hmm. Parce que c'est la spiritualité qui fait de nous des hommes. C'est comme si tu disais « mon père idéologique ». Alors, le père idéologique est plus important que le père biologique. Parce que c'est le père idéologique qui est dans ta tête. Ouais. Tu fonctionnes avec l'idéologie du père idéologique. C'est le père idéologique qui fait de toi un homme. C'est comme à l'époque... Okay, les dirigeants qui, qui lisaient par exemple Karl Marx, Emmanuel Kant, les grands philosophes et qui s'identifiaient en ces grands philosophes-là, qui ont eu un impact sur leur évolution. D'accord? Ben, ces gens-là, euh, consciencieusement, ces gens-là étaient plus importants que les pères idéologiques, les pères, les pères biologiques de ces gens-là. Alors, il faut que ce jeune homme euh, arrête de jouer aux mots. Quand on dit père spirituel, le père spirituel est plus important. Le père idéologique est plus important que le père biologique. Ah ok. Alors on ne fait pas du mal à son père spirituel. On ne fait pas du mal à sa mère spirituelle. On ne vend pas. C'est-à-dire, on, on ne participe pas à la formation des charges qu'on doit retenir contre son père spirituel. Ça ne se fait pas. Il a fait des déclarations sans même se rendre compte. Je ne dirais même pas les autres pour donner beaucoup plus d'indices au pouvoir d'Alpha Condé. Je ne dirais pas. Mais les avocats, peut-être qu'ils nous suivent, ils savent ce que je suis en train de dire. OK. Il n'y a, y a, y a, y a pas de problème, M. Euh, Fama. On a bien compris sur ce point. On va essayer de passer. Et, et voilà ce que moi, je pourrais rajouter là-dessus. Comme beaucoup cherchaient à savoir ma position, je n'ai rien contre Madik Sans Frontières. C'est un ami de lutte. On a Longtemps lutter ensemble sur la même direction et il a dit que il est loyal. Et la loyauté, la loyauté voudrait que quand vous engagez sur une chose, que vous partez jusqu'au jusqu bout et surtout que comme vous venez de le dire Monsieur Fama, il dit que Elaselu et Celou et Hadialmatou sont ses parents spirituels. Il devrait vraiment les accompagner jusqu'à ce que nous nous notre victoire volée. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, c'est les poutistes qui dirigent ce pays. C'est un clan mafieux qui dirige ce pays. Les gens qui devraient être à la place de Madik n'étaient autre que Alpha Condé et son clan satanique. ceux qui devraient se retrouver aujourd'hui en prison, ce n'est pas les fonike Menge Regardez aujourd'hui fonike Menge dans un état critique en urgence à Ignace Dine. Il ne pouvait même pas marcher. Ils ont fallu le prendre pour lui mettre, je ne sais pas comment on appelle ça, les... les... les, les, les... Je vais souligner quelque chose de très important encore. C'est oui. que dans cette déclaration, dans cette partie de la déclaration de ce jeune homme, euh, moi je me dis, Hadia a peut-être la chance quelque part, si demain ou après-demain, Alpha veut s'attaquer à elle par rapport à tout cet Alala que Madik a raconté à son propos. J'ai quelque chose de très important qu'il faut souligner, c'est que si Hadja n'a pas appelé, c'est lui que le jeune homme appelle l'officier, un grand homme d'un autre pays voisin, si Hadja n'a pas appelé ce homme-là devant Madik et qu'elle n'a pas donné le numéro de ce monsieur à Madik, d'accord, les propos de Madik peuvent être considérés comme euh, euh, des propos euh, fastidieux qui ont, que, qui, qui, qui, ça dire, qui ont pour objectif de dénigrer ou de faire tomber. Parce que, écoutez, on ne peut les considérer seulement que des preuves circonstancielles ou des... Ben, même les preuves circonstancielles, on ne peut pas les considérer. D'accord Ce n'est pas un témoin. Mm -hmm. Non seulement il n'a pas le numéro de celui qu'il appelle un homme de haut rang de ce pays voisin, mm -hmm. il ne le connaît pas, ils il, il n'ont pas parlé. Donc, quelque part, je me dis que ça sauve, ça sauve la tête de Hadja si Alpha doit constituer des dossiers contre, contre la dame, la femme de, de Dalin pour le, pour le faire tomber. D'accord? Non, non Donc, mais Alpha, euh... Alpha, Alpha, Alpha d'abord est sur le point de départ. Monsieur Foma, Alpha, il est en train de chuter. Molo, molo. Mais allons-y seulement. Ça, nous le savons très bien. Donc, euh, voilà. essayons d'évoluer et laissons cette page de monsieur parce que vouloir trop parler de, de, de sa déclaration, on risque de donner beaucoup ou je risque oui. de donner et beaucoup fait, plus de... OK, il y a Big Soul qui, qui est là, je vais essayer de le mettre dans le débat. Monsieur Bixoul, comment ça va? Euh, ça va bien, merci. Et vous, monsieur Tidjan et, yes. et le Big Boss au Canté Fama. Comment allez-vous? cher ouais. monsieur. Monsieur Fama, nous, on n'ose pas les militaires. là, Vous voyez comment il est, il est habillé là. <rire> OK. Eh, monsieur Bixoul, eh, vous... Voilà, on était sur le point de Madik, eh, On a presque fini sur ce point-là. Mais juste en deux minutes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Qu'est-ce que vous retenez pour la sortie de Madik sans frontières Juste en deux minutes. Ok, vraiment merci beaucoup. Je salue tout le monde. Euh, <rire> Par rapport à Madik, déjà il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que je pense de, de, de, de s'en sortir tout et tout. Parce que bon, depuis là, moi je ne me suis pas exprimé. Je n'en ai pas parlé de ça. J'ai fait semblant de ne pas voir. Vous savez, euh, le Guinée a un problème. Le kinem agit par passion, voyez-vous? Les gens, les gens ils, ils parlent par passion, ils soutiennent par passion, ils font tout par passion. Malik sans frontières, voici un gars, aussi un, un jeune qui était au Canada qui avait, qui avait un discours qu'on connaissait, un discours militaire. Et vous voyez, c'est pour ça que moi je dis les gens n'ont qu'à se méfier de toutes les personnes qui s'asseyent ici sur les réseaux sociaux qui font un genre c'est-à-dire qui qui, qui, qui, qui donne des prédictions ou bien qui qui font des menaces qui parlent ça dit, bon des, des choses tu vois avec beaucoup d'énigmes franchement bon au Canada il avait un discours militaire en temps de parler m'a qu à qu'à l'époque on avait l'impression euh, de voilà qu'il va qu'il va tout de suite enlever Alpha Condé à ses couturés. voyez-vous maintenant bon il est venu en Guinée il s'est passé ce qui s'est passé. Il est allé en prison de façon injuste. Moi, je le dis toujours, il est, il est allé en prison parce que bon, les huit mois qu'il a fait en prison, c'est de façon injuste. Il ne devait pas le faire. Il n'a rien fait de mal, en tout cas, à, bon, de ce que moi, je vois. Maintenant, bon, il est sorti depuis qu'il est sorti de prison, il a totalement radicalement changé de discours et ça se comprend, voyez-vous, parce que en Guinée, <rire> voilà, il y a ce que tu dis et après, il y a ce que tu comprends sur le terrain, c'est l'homme lui-même. Maintenant, bon, à venir dire, éballer des choses et dire non, que lui, bon, il se retire de la politique, qu'il soutient. Et bon, il peut plus. Il a pris l'engagement de ne plus parler du de, de, de, de, de gouvernement, tout et tout. Bon, c'est comme s'il ne s'était jamais engagé au en fait. Parce que, bon, une révolution, quand, quand tu es révolutionnaire, quand tu dis que tu es révolutionnaire, tu parles au nom du peuple, tu combats pour le peuple. Voilà. Concernant la Guinée, en tout cas, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas parler du, du gouvernement tout et tout, tu ne peux pas dénoncer. Et en même temps, tu es pour le peuple, tu es avec le peuple, tu combats pour le peuple, c'est impossible. Tu vois, c'est totalement impossible. Maintenant, bon, pour être bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, voyez-vous. Maintenant, bon, dit tout ce qu'il a dit par rapport à l'UFDG et tout, et tout ce que moi je retiens, eh, voilà, eh, le fait qu'il dise qu'il a été balancé par quelqu'un de son camp, eh, d'abord, c'est très dangereux s'il se limite là, il faut qu'il dise, c'est comme si, bon, il laisse faire, faire croire qu'il y a une taupe au sein de l'UFDG qui, qui, qui, qui balance les gens, qui, qui, qui, fait, qui, fait, qui, a, qui a un double visage. Et ça, déjà, c est, c est, c est, ce, ce n'est pas bon pour d'abord pour l'image de parti à la base. Donc, Madik, si Madik vient dire qu'il a été balancé par quelqu'un, eh qu'il dise à tout le monde, c'est qui cette personne. C'est vachement important. Mais en tout cas, l'essentiel, ne fait pas la politique qui le veut, mais fait la politique qui le peut. Un okay. révolutionnaire... Quelqu'un qui, quelqu qui dit qu'il est révolutionnaire, il tient pas le discours que Madik a tenu dernièrement ici, disant non, qu'il n'est pas parti, maintenant qu'il est par là, il a radicalement changé de discours, le discours qu'il avait avant de quitter au Canada, et le discours qu'il a maintenant, ce n'est plus la même personne en tout cas. OK. Merci, monsieur, monsieur Bixoul. Tout ce que je vais dire euh, vraiment à tous nos compatriotes, à tous les militaires et sympathisants de l'IFDZ concernant le cas de Madik, eh, tournons cette page. Tournons cette page. Ça ne veut pas dire d'ignorer Madik. Si tu as des relations personnelles avec lui, il faut les mais politiquement parlant, tournons la page de Madik sans frontières. Il a décidé, ce qu'il a, qu a décidé Les partis, nous lui souhaitons bonne chance sur son chemin. Et je pense que ça doit également être une leçon pour l'IFDZ. Parce que vous savez, il y a des gens qui disent que l'IFDZ est devenu une vaste laitière pour les gens en Guinée. Toute personne qui veut faire du mal, au RPZ, il faut t'afficher avec l'IFDZ pour avoir une considération. Toute personne aujourd'hui qui veut vraiment avoir la promotion au sein du parti au pouvoir, les poutistes qui nous dirigent actuellement, il faut vraiment faire, il faut venir vers l'IFDZ pour taper. Parce qu'Alpha aura toujours envie de te récupérer. Il faut aller sur l'IFR ou les autres partis. Ils s'en fichent. Mais si c'est l'IFDZ, ça dérange. Alors, pardon, ignorons, laissons tomber. J'ai vu beaucoup de commentaires ici. Des gens qui ont dit, tournons cette page, effectivement, nous sommes là pour ça. C'est juste donner nos, nos points de vue et dire aux gens de tourner la page de Madik Sans Frontières parce qu'il dit a tourné la page de la politique. Nous aussi, politiquement parlant, tournons sa page. Socialement, continuons nos relations si vous avez des relations personnelles avec lui. Et il y a une chose que Madik a ignoré encore dans son discours. S'il devrait encore remercier d'autres personnes, ça pouvait aussi être des blogueurs ça pouvait être vraiment des blogueurs aussi ça pouvait être les facebookers parce qu'il y a beaucoup de oui oui je attendez monsieur me... Fama. parce que imaginez on n'a jamais vu on n'a jamais vu un blogueur qui a eu des problèmes qui a été affiché plus que Madix sans frontières les gens changeaient leurs profils les gens ce n'est même pas les blogueurs seulement les facebookers un partout sur WhatsApp sur Facebook vous imaginez donc, si maintenant il sort, il ignore tout ce monde-là, il parle de lots et de Hajjalimatou, c'est limité là aussi, et d'Alpha Condé, la personne qui devrait condamner, parce que c'est Alpha qui l'a mis en prison. C'est Alpha. Et d'ailleurs, Alpha devrait être à sa place, lui, parce que c'est lui le bouddhiste. Voilà, donc euh, M. Foma, oui, un mot pour clôturer. Non, non, je voulais justement dire qu'il faut qu'on continue parce qu'on euh, a mis trop de temps là-dessus. Ok. Euh, temps et surtout, s'il pas... vous plaît, s'il vous plaît, et surtout préciser, insister, moi j'insiste sur une partie. Les Guinéens n'ont qu'à arrêter d'agir avec passion. Utilisons nos cerveaux, tu vois, c'est vachement important. Il faut réfléchir, ouais, parce que quelqu'un est venu oui. dire, -dire quelqu'un dit des beaux mots, et franchement, il dit la vérité. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc les gens n'ont qu'à beaucoup se méfier, tu vois, voilà, et réfléchir avant, avant de, de, de faire quoi que ce soit, arrêter d'agir avec trop, trop, trop de passion. Voilà, ok. Il n'y a pas de souci on va passer et merci. Et le, pour les commentaires aussi. Il y a des gens qui disent de lire les commentaires, mais chasser quand on fait le direct, c'est très compliqué de lire les, les commentaires. On ne peut pas. Voilà, c'est très compliqué. Donc, euh, je ne sais pas. Il y a des échos là. Ok. Maintenant, nous allons passer au, 10e, au deuxième sujet. C'est par rapport au présent élu par les Guinéens, et la Soudalengalo qui viennent de dire euh, que le poutiste Alpha Condé cherche à infiltrer l'IFDZ et à travers certaines personnes qui cherchent à quitter ou qui ont déjà quitté. Et il y a eu même des gens qui ont fait allusion aux quatre détenus qu'on vient de libérer, je parle de Ousmane Gawal et autres, mais le Sans, ce n'est pas ces gens-là. Donc, il ne s'adresse pas à ces gens-là. Mais quel est votre point de vue par rapport à ça? Monsieur Fama, en cinq minutes. Alors, il faut savoir d'abord, c'est que globalement, tout parti politique est infiltrable et tout gouvernement est infiltrable. Euh, le gouvernement la mouvance infiltre l'UFDG l'UFDG aussi infiltre le gouvernement. Ça, c'est partout dans le monde entier. Ici, même en France, le gouvernement est infiltré. Aux États-Unis, le gouvernement est infiltré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Parce que l'UFDG ne, ne peut pas empêcher l'infiltration de son parti. Le gouvernement guinéen aussi ne peut pas empêcher l'infiltration. Moi, je parle en tant que quelqu'un qui est impartial. D'accord Je n'aime pas la partialité. Alors, écoutez... Qu'est-ce que l'UFDG doit faire ou qu'est-ce que les partis politiques guinéens doivent faire pour résister à cette infiltration du gouvernement C'est là la question. C'est là la question. Qu'est-ce que nous devons faire Quelles solutions il faut mettre en place hein? Parce qu'on ne peut pas empêcher l'infiltration. Il y a des éléments qui viennent chaque fois. C'est lourd, le président lui-même sait qu'il communique avec des gens qui sont... Euh, qui ont la conscience achetée par Alpha Condé. Il communique avec des gens euh, qui sont des infiltrés. D'accord Lui-même, il donne des informations à certaines personnes qui ne sont pas claires. D'accord Ça, c'est quelque chose d'évident. Et Alpha Condé sait aussi que son gouvernement est infiltré par l'UFDG. Alors, mais vu que c'est Alpha Condé qui est, il a confisqué le pouvoir, il a l'armée, il a la police, il a tout ça. Il ben, y a beaucoup de choses qui se passent à Sécouturia que le peuple de Guinée ne sait pas. Le peuple de Guinée ne connaît pas. D'accord Et euh, si le peuple de Guinée avait connaissance euh, de tout ce qui se passait à Sécouturia, je pense que demain, demain, demain, demain, demain, demain là, il y aura une meute en Guinée. Mais mm -hmm. ben, c'est impossible pour le peuple. Alors, qu'est-ce que l'UFDG doit faire Il ne faut pas que M. Euh, Seloudaline nous dise que Alpha essaye euh, d'infiltrer son parti. Alpha a déjà infiltré l'UFDG depuis 2010 et Alpha continue constamment d'infiltrer le parti. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que malgré l'infiltration, l'UFDG résiste, l'UFDG continue, l'UFDG continue de grandir. Ce n'est pas des discours politiques, ce qu'il vous a dit, quand il dit qu'Alpha Alpha Condé tente d'infiltrer son parti. Ce n'est pas des discours politiques, c'est la réalité. Il y a des gens qui étaient amis à ces loups, les Faya Milimono là, hein? même M. Bauri, les Baouri et tout ça là. Mais ce sont des infiltrés. Comment on détecte un infiltré Quelqu'un qui est, qui est considéré ou quelqu'un qui est un infiltré, à travers son acte, à travers son acte et ses discours, ses actions, on peut l'identifier mais il faut être une personne avertie, une personne réfléchie pour détecter ces personnes pareilles-là. Ce sont des caméléons. Ils peuvent changer de couleur à tout moment et s'adapter à, à tout terrain. D'accord Il y a des professionnels, il y a des moyens professionnels et il y a des profanes en matière d'infiltration. Les professionnels, il est très difficile de les détecter. Très difficile parce qu'ils sont entraînés. C'est leur profession, ça, l'infiltration. Quoi qu'on fasse, il faudrait... C'est-à-dire, il faut des experts pour détecter ces infiltrés-là, professionnels. Après, il y a des amateurs infiltrés. Même nous autres, on peut détecter ces amateurs-là. Mais les professionnels, nous autres, on ne peut pas. C'est impossible. Même c'est loups, il ne peut pas. Mais je pense que l'UFDG a une cellule de, de, de, de, de, de, détection, okay, de détection de ces infiltrés. Alors, qu'est-ce que l'UFDG doit faire pour résister? Je pense que je ne vais pas donner ça ici. Si je dois donner ce secret ou si je dois donner un conseil pour ça, je préfère le donner en privé. D'accord Parce que je connais quelques personnes qui sont des véritables infiltrés, alors je préfère donner ça en privé pour ne pas que ça soit public. D'ailleurs, il y a plus de milliers et quelques personnes qui nous suivent. Et voilà. C'est comment l'UFDG doit résister à l'infiltration. Nous allons faire ça en privé. Et pour ceux qui, les gens, qui, les milliers de personnes qui nous suivent là, qui nous excusent pour ça, parce qu'il y a des choses qu'on peut dire clairement, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas dire publiquement, quoi. Si nous voulons la continuité, la bonne continuité, la survie de ce parti politique, il y a des choses qu'on ne peut pas étaler ça sur les réseaux sociaux, d'accord La question, elle est, elle, est, elle est pertinente, mais je ne peux pas donner cette réponse-là, ok voilà, on fait un commentaire là-dessus et puis on passe le reste on donne Le micro, un le, micro okay. le micro, Ok, Tidham, je, je, je disais qu'il aura tout de suite euh, des questions par rapport à ça. Euh, je vous reviens tout de suite, M. Fannab. D'où Oui, okay. toi aussi ton okay. avis. Merci beaucoup. <rire> euh, Parlons de l'infiltration. Vous voyez, moi, je dirais que ce n'est même pas euh, qu'au niveau des partis politiques. En fait, les infiltrations, c'est à tous les niveaux concernant la Guinée. Ah ouais. Maintenant, pour la personne qui n'a pas compris, ça c'est qu'elle tu n'as rien compris. Ah ouais. D'abord, même au sein de la population civile, nous, les civils, dans les groupes WhatsApp, dans le groupes Telegram, il y a des infiltrés. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infiltrés. Maintenant, bon, au sein des médias, il y a des infiltrés. En fait, je vous dirais que 90% des gens de la Guinée sont achetés. Et je pèse mes mots. Je pèse ce que je dis. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités qui sont au courant. Et vous savez, tout récemment, ici, j'ai fait une vidéo. <rire> j'ai vu des commentaires qui m'ont fait rire. Parce que moi, j'ai dit, la seule personne qui ne s'est pas ralliée, c'est-à-dire qui, qui n'a pas tenu un discours caméléon pour le moment, c'est de Indiano. Voyez-vous Sinon, tous les autres politiciens, dans la plupart, ont joué au caméléon ici. Ils sont tous des macanéras. Ils se sont tous macanérisés en Guinée. Parce que quoi À la base... Attendez, base... c'est quoi, quoi macanérisé en Guinée Allez, c'est quoi ça oh, c'est un système macanérique. Le système macanérique, c'est quoi Le grand Ronaldo Guinée. Voilà, c'est que tu es là, tu es là. Tu vois non, tu es là, tu es là. Quand ça ne va pas ici, tu es là-bas. Quand ça ne va pas là-bas, tu es là-bas. Mais tu peux être là-bas tout en étant là-bas aussi. C'est ça un système macanérique. Maintenant, bon, la plupart des Guinéens sont des Macanera, sont des Macanera primes. Parce que je vais vous dire une, un truc, au sein du, des médias, par exemple, on voit beaucoup de personnes ici, dans les médias, dans des débats, tenir des discours, les, on les acclame. C'est pour ça que moi je dis, j'ai commencé par dire aux Guinéens d'arrêter d'agir avec passion, voyez-vous. Il y a de ces journalistes, je vais vous confier un petit secret, voyez-vous, parce que moi, en fait, je suis un gars du show, j'étais dans le show en Guinée, donc on marche la nuit. Et Allah Allah jemma, tu vois? Ah, <rire> voilà Il y a beaucoup de personnes qui tiennent des discours Certains discours pendant la journée, pendant la nuit Ils dînent ou bien ils boivent du champagne avec la personne même qu'ils critiquaient pendant la journée Ça se passe au sein des médias Voyez-vous Si je vous dis que la plupart, il y a beaucoup de journalistes politiques qui font des débats ici leurs parents c'est des ministres Voyez-vous quand ils font des cérémonies, ils font des mariages et tout. Les parents c'est des ministres à la base. Maintenant, ton parrain. Est-ce que n'importe qui peut être ton parrain hein, Tu peux prendre n'importe qui pour, lui, pour, pour, pour, pour faire de lui ton parrain. Pendant que tu passes la journée à critiquer ce qu'il fait. Tu, vois, tu critiques son travail, tout et tout. Bon, tu le public. Mais dans le secret, c'est ton parrain. Pour te dire quoi Pour vous dire quoi, en, en, en gros C'est-à-dire l'infiltration... <rire> C'est à tous les niveaux, et il y a beaucoup de gens en Guinée. C'est pour ça que c'est difficile. D'abord, le combat, il est difficile, mmh. voyez-vous. Parce que quand, quand vous vous réunissez ici, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se réunissent ici pour, pour, pour décider, pour, pour, pour, pour pouvoir chercher des idées, comment changer les choses. Mais en même temps, dans leur groupe, il y a des personnes qui viennent, qui les tirent vers le bas, tu vois, parce que simplement, eux, c'est des gens qui font du double jeu, qui font un double jeu, c'est des vrais caméléons, tu vois. Donc, ce n'est même pas au sein de l'UFDG seulement. à plus forte raison, l'UFDG. En fait, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, ils sont prêts à tout, je l'ai dit. Ils sont prêts à tout, ils sont prêts à acheter. En fait, l'argent qui devait être investi dans les infrastructures, dans les routes et tout, dans les hôpitaux, le courant, l'eau, hein, tout et tout, l'éducation, cet argent est investi dans quoi Dans le maintien, comment se maintenir au pouvoir. C'est aussi simple que ça. Et pour ça, ils sont prêts à débourser des milliards et des milliards. Pendant les élections, ce qu'ils ont fait, il y a beaucoup de gens qui sont achetés, et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à tout pour l'argent. Et c'est ce qui est dommage. Et aujourd'hui, Big Soul, il faut préciser que depuis 2000, eh, mm -hmm. depuis le mois de janvier 2021, jusqu'à là où nous parlons, aucun mm -hmm. ministère n'a reçu son budget de fonctionnement, parce qu'il n'y a pas d'argent. Ah, Donc, ouais. le, le ils budget ont utilisé l'argent du salaire, l argent, l argent de et, de du salaire le budget du de fonctionnement des différents est départements ministériels. Combien de milliards ont été délapidés pendant ces élections, à votre avis Combien de milliards hein? Parce que bon, acheter les... La... Ils, ils, ils ont été prêts à tout, en fait. Ils ont acheté la conscience, ils ont dit prendre 500 000 euros donnés à quelqu'un ou bien 1 million d'euros donnés à quelqu'un pour qu'il la ferme. En fait, c'est comme bonjour pour eux, voyez-vous donc voilà, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable, tout tout. c'est l'argent de tous les Guinéens qu'on utilise pour faire tout ça. Mais le plus grave dans la situation, c'est qu'il y a des Guinéens qui sont endormis, qui ne comprennent pas ça. Même si tu dis ça, n'importe comment, ils ne vont pas comprendre. Pourtant, c'est ça, c'est la réalité qu qui est là. Donc, il y a beaucoup de gens, on a peu d'hommes de confiance en Guinée. Voyez-vous Ok. Tout les, tout, à tous les niveaux, il y a des infiltrés et c'est vraiment dommage. Comme l'a dit M. Monsieur, Monsieur Fama Kanté on, on ne peut rien. Donc, malheureusement, on ne peut, on ne peut rien. On ne peut rien. Parce que bon, c'est la personne sur laquelle tu portes la, eh, plus de confiance. C'est cette même personne qui, qui, va, qui, qui va te vendre, c'est-à-dire qui te, te, te poignarde dans le dos. Le okay. système politique en Guinée c'est comme ça, c'est ça est, est, est vraiment dommage. OK. Voilà. Merci, merci, Birsoul. Merci, M. Fama. Et merci à Elasidane Diallo pour la nouvelle stratégie parce que beaucoup de gens se posent euh, euh, la question de savoir euh, est-ce que CELU a une stratégie pour éviter des gens qui viennent souvent faire croire qu'ils euh, qu sont avec nous, mais ça prouve qu'au au fond, ils ne sont pas avec nous. Il faut savoir que CELU sait ce qu'il doit dire devant ses hommes de confiance et ce qu'il doit dire devant le grand public. Parce que des a été victime depuis 2010 des gens qui font croire qu'ils sont avec nous, ils viennent. Mais souvent, les gens disent que l'IFDZ est un parti naïf. Ce n'est pas de la naïveté. C'est que chacun se vend au peuple. Quand toi, tu viens, comme Bixou vient de le dire, eh, eh, comment, on appelle, eh, eh, comment on appelle ça, macanora, Macanera, je ne sais pas. Voilà. Le système okay. Macaneric. Voilà, le système Macaneric. Alors, vous qui le faites, vous vendez votre dignité. Vous vendez votre image. Vous ne faites pas du mal à IFDG. Et vous faites du mal vous-même. Parce qu'il y aura des gouvernants conscients, républicains et autres, qui vont freiner tout ça. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Maintenant, M. Foma, nous, nous avons constaté tout récemment. Alpha dans une Je me demande, il y a des échos là. Ah, le tu 5 sur 5. OK. Alors. Monsieur, ok, il y a l'autre qui a, qui a dit, euh, comment on appelle euh, Alpha a libéré d'ailleurs quatre hommes politiques de l'IFBZ. Ouais. Et parmi ces quatre, vous les connaissez bien c'est Ousmane, honorable Ousmane Gawal, doyen shérif bas il y a le député uninominal de l'abbé. C'est Baldé, honorable, et également euh, M. Abdullahiba. Au même moment, il a laissé les autres en prison. Et selon d'autres informations, c'est juste encore, comme dans ses habitudes, aller sur le chemin d'ethniciser les choses pour opposer encore, faire croire que, alors l'IFDC s'est battu juste pour ces quatre-là, parce qu'ils ont tous les mêmes noms de famille que c'est par contre, il a laissé, par exemple, les forestiers là-bas. Il faut le dire tel que les choses sont. Si vous remarquez, ils ont arrêté aussi euh, le porte-parole de l'Arrade. Et le même, on l'avait arrêté avec un autre jeune peuple. Mais voilà, la nuit, ils ont laissé ce jeune peuple, j'ai oublié son nom, et maintenir l'autre en prison. Et aujourd'hui, il y a des grands débats, actuellement en forêt, avec certains responsables du parti au pouvoir, les poutistes, qui vont là-bas pour dire Vous voyez, quand on vous dit de quitter derrière ces loups, vous ne comprenez pas. Il a négocié pour qu'on libère ses parents et vous, vos frères, sont en prison. Vous imaginez Quelle analyse avez-vous par rapport à cette situation-là pour vous dire que notre pays est mal barré Alors, monsieur Juxon, c'est que comment je m'en sois ici, que je réfléchis, c'est que j'analyse un peu la situation guinéenne. Ce qui me fait mal c'est qu'on parle trop de la politique en Guinée. On parle trop de politique en Guinée. Et c'est dommage, c'est dommage pour notre République. On parle de la politique politicienne en Guinée. On devrait parler beaucoup plus tôt de la politique économique et de la politique de développement. On a passé dix ans, on parle de la politique politicienne, comment déstabiliser l'UFDG, Comment déstabiliser l'UFR Comment déstabiliser tant le pouvoir en place Alpha Condé et son régime, ils ont passé plus de temps à faire de la politique politicienne que de la politique de l'économie et de la politique du développement. Cela dit en passant. En ce qui concerne la libération de, de Ousmane Gawalési, Shérif Ball et tout ça, là, les quatre personnes qui ont été libérées, il faut comprendre que, d'abord, les avocats, les avocats de l'UFDG, du FNDC, n'ont absolument rien fait pour la libération de ces gens-là. Eux-mêmes, ils ont déclaré. Merci, merci, merci, merci. Il faut que je vous dise merci pour cette partie. Voilà. Merci. Les avocats eux-mêmes, M. Traoré, M. Traoré, eux-mêmes, ils ont, ils ont déclaré qu'ils n'ont absolument rien fait pour la libération de ces gens-là. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut comprendre que... Euh, Monsieur Celou Diallo n'a pas négocié avec Alpha Condé pour la libération de ces gens-là. D'accord À l'heure actuelle où je vous parle, Alpha Condé appelle Celou, son numéro, il apprend son téléphone, il appelle Celou, ne décroche pas. Celou ne veut absolument rien avoir avec Alpha Condé parce qu'il considère Alpha Condé comme du poison. C'est là le problème, c'est ce qui fait mal à Alpha Condé. Alpha Condé prend aujourd'hui son téléphone et il appelle Selou. Selou ne décroche pas. Il ne veut absolument rien avoir. Il a envoyé des émissaires et il ne veut pas. Il dit que s'il doit communiquer avec Alpha Condé sur quoi que ce soit, il faudrait d'abord que les Guinéens qui sont en prison, arbitrairement, que ces Guinéens-là soient libérés. Pas même les militants de l'UFDG. Parce qu'il faut comprendre qu'il y, y avait des, des, des patriotes guinéens qui étaient dans le FNDC, qui n'étaient pas militants de l'UFDG. Alors, ce sont des Guinéens. Alors, c'est' dit que pour qu'il décroche l'appel d'Alpha Condé, pour qu'il parle avec Alpha Condé, il faut qu'il libère tous les enfants de la Guinée qui sont arbitrairement détenus dans les geôles de la Guinée. Ça, c'est deuxième deuxième chose. Troisième chose, il faut comprendre que euh, il y a une pression internationale insupportable sur Alpha Condé. Avant la libération d'Ousmane Gawal, moi, je vous ai dit quoi J'ai fait en live pour ceux qui me suivent. Je vous dis, Alpha Condé va se livrer à un jeu de grâce. Et je vous jure sur l'honneur, ça n'a pas fait une semaine, Alpha Condé a gracié. Il a gracié Grenade et qui encore C'était les premiers. Après, il a gracié les Ousmane Gaou. Quand il a gracié les Grenade, je suis venu, j'ai fait en live. J'ai dit à mes éponies, je dis, qu'est-ce que je vous ai dit Je ne suis pas dans la prédication ni rien. Mais je lis la politique, je lis les lèvres d'Alpha Condé quand il parle, et je suis déjà dans sa tête. Je dis, il va gracier les Ousmane Gawal, il va les faire sortir de la prison. Mais comme il a compris que le peuple avait compris. Mais ils ne sont pas graciés là, monsieur. Attends, attends, je pas fini. Comme il a compris que le peuple avait déjà commencé à chanter, qu'il faut reconnaître, qu il faut demander pardon, il s'est dit, non, je ne veux plus gracier. Mais qu'est-ce que je vais faire? En attendant, le temps de réflexion d'Alpha Condé, comment il va faire pour libérer les Ousmane Gawal, il y a eu les représentants de la CDAO en Guinée qui sont venus parler à Alpha Condé. Et ça remonte de quand Ça remonte de leur rencontre guinéo-sénégalaise pour l'ouverture pour des frontières. Ça remonte de là. Le président de l'Union européenne de, de, de l'Union africaine s'est impliqué dedans. Les responsables de la CDAO se sont impliqués dedans. Parce qu'ils ont vu de l'injustice. Ils ont vu qu'en réalité, il n'y avait pas raison qu'on ferme les frontières. Il y a eu beaucoup de discours ce jour-là. Il y a eu beaucoup de propos. Il, il y a eu beaucoup de dits. Mais les gens ne réfléchissent pas tellement pour comprendre ces choses-là. Alors, ce que vous devez comprendre, tout ce que Alpha Condé vous dit ou tout ce que la mouvance vous dit pour dire qu'Alpha ne libère que les Diallo, les Baris, les Bass, ses parents, c'est faux et archi-faux. C'est faux et archi faux, c'est faux et archi faux. Ils n'ont rien fait, les avocats n'ont rien fait. Ce monsieur, il en avait marre. Parce que l'UFDG a posé des conditions pour pouvoir d'abord euh, parler de ce cadre de dialogue. Vous avez vu les conditions de l'UFDG. L'UFDG dit quoi On ne peut pas dialoguer en tant que nous. nos partenaires, nos collaborateurs sont en prison. On Soit ne se vous... prononce même pas d'abord sur le cadre Alors, de dialogue. Alors, la pression internationale, la pression européenne, la pression africaine sur Alpha Condé, et il se dit quoi? Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Donc, si je comprends bien mon jeune frère, c'est Diallo, le jour que je vais libérer ces frères-là, ces collaborateurs-là que j'ai détenus, que je détiens, là, donc il va penser à dialoguer, il va penser à rentrer dans ce cadre de dialogue. Alors, essayons de voir. Prenons le porte-parole de l'UFDG, libérons les cadres-là. Comme il considère que ce sont les, les quatre-là sont les plus grands, libérons ces quatre-là, on va voir. Parce qu'avant la libération provisoire d'Ousmane Gawal ici, il a arrêté le porte-parole de l'ANAD. Et l'arrestation de ce porte-parole et la libération d'Ousmane Gawal, Gawal ici, il n'y a pas eu d'écart. il y a pas, eu, il y a Combien de jours même? Il n'y en a même pas eu trois jours, trois jours d'intervalle. Non alors, c'est un jeu purement politique. Alpha Condé, il veut décompresser. Il veut laisser un peu... Il veut, il veut se sentir un peu à l'aise. D'accord? En fait, il veut faire... Il est au mur, quoi. Il est au mur, il est coincé. Il veut montrer aux Guinéens que... Bon, vous avez vu. Moi, j'ai libéré. J'ai fait... J'ai rempli ma part du marché. J'ai libéré. Et euh, il a dit que quand je vais le jour que je vais libérer, il va penser euh, à rentrer dans ce cadre de dialogue-là. Maintenant, on attend. Et tellement qu'ils sont malins, qu'est-ce qu'ils font Ils disent « libération provisoire ». Ils n'ont pas le droit de quitter la ville de Conakry. Et ils doivent se plier à la volonté de la justice. C'est faire quoi On vous libère, mais on vous attache les pieds. Les gens ont déjà compris. Nous qui sommes profanes en matière politique, nous, à partir du moment que nous, nous, nous avons compris on ne peut pas dire maintenant à Sédou et aux intil à l'élite guinéenne de comprendre. L'élite guinéenne a compris le jeu. Les, les responsables de l'UFDG ont compris le jeu, de l'ANAD ont compris le jeu. Si nous, les enfants, nous avons compris, qu'est-ce qui va empêcher ces gens-là de comprendre? Ils sont plus intelligents que nous, ils sont plus visionnaires que nous, ils analysent mieux la situation que nous, ils sont mieux en contact avec la situation que nous. Donc, arrête, il faut que ce monsieur comprenne que, comme lui-même il a dit en 2007, que la grève de 2006-2007 a apporté trois grandes choses à la République de Guinée. Si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, il dit la première chose, « Le peuple de Guinée, avant, hier, avait peur, mais le peuple n'a plus peur. » Il a dit ça en 2007. Il dit « Le peuple n'a plus peur. » Il dit la deuxième des choses, « Le peuple sait désormais qu'il peut sortir et imposer sa volonté. » Il dit la troisième chose, qui est très importante, euh, que les Guinéens doivent comprendre, Alpha a déclaré que euh, la jeunesse guinéenne a maintenant une conscience politique. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Toi, Tijan, Big Soul, Madik Sans Frontières, Damaro qui est là-bas, Mamoud Silla qui est là-bas, nous tous qui sommes sur les réseaux sociaux-là, en quelque sorte, nous avons une conscience politique. Les enfants qui sont en Guinée, en quelque sorte, ils ont une conscience politique. Les enfants journalistes en Guinée, Hein? Bien vrai que des fois ils déconnent, mais ils ont une conscience politique. Les militants de l'UFDG, de, de, de, de, de, de, de UFR, de PDN, ils ont une conscience politique. C'est pourquoi nous comprenons facilement les choses. Mais ce que moi j'ai envie de dire à Alpha Condé et à tous ceux qui viendront au pouvoir après Alpha, c'est qu'il faudrait qu'ils essayent de, de, de, de transformer ou de mouler le débat politique. C'est-à-dire qu'on qu parle, qu qu'on fasse la politique économique, c'est-à-dire que la politique dans la bouche, qu'on parle de l'économie et la politique du développement et non de la politique politicienne. Oui, Parce que ce... nous sommes oui. en train, de... nous avons passé tout ce temps à parler de la stratégie d'Alpha Condé. D'accord La stratégie d'Alpha Condé à détruire les partis politiques. Mais en réalité, Alpha lui-même n'avait pas de stratégie de développement. C'est comme quelqu'un qui se marie. Il, il, a une, une, il a un bon dragueur, d'accord, il sait draguer les femmes, il sait séduire les femmes, mais dès qu'il a les femmes à la maison, il ne sait pas les conserver, il ne sait pas les garder, il ne sait pas les entretenir, il ne sait pas les perfectionner, il ne sait pas s'adapter à la femme. Bon, okay. ce type de genre, ce type de personnes, il faut simplement euh, euh, qu'ils fassent quelque chose, très simplement, c'est-à-dire que tu dragues une femme, tu fais ce que tu as à faire, Ok, histoire d'une soirée et puis euh, tu te débarrasses. Mais notre gars chez nous, il a dragué la femme guinéenne et puis euh, il n'a pas su comment garder et il veut garder forcé. Ça ne se fait pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la dictature. Même les maris, il y a des maris dictat dictateurs comme ça. Ils ne sont pas subtils. Ils n'ont pas d'intelligence à conserver la femme et ils veulent imposer la force. Et des fois, ça finit très mal. Tu vois, c'est ce qui se passe. C'est la même chose, identique. Alpha a dragué la femme, il a séduit la femme guinéenne, la Guinée est une femme, il a séduit la femme guinéenne, mais il n'a pas su nourrir la femme guinéenne, il n'a pas su vêtir la femme guinéenne, il n'a pas, il pas su, su éduquer la femme guinéenne, il n'a pas su perfectionner l'intelligence de la femme guinéenne, donc tu vois mon cher, c'est mm -hmm. trop… il okay. euh, y a yep. trop de yep. dans, dans tout ce que ce monsieur-là a fait, quoi. Merci, merci monsieur Foma pour ces euh, mm. <rire> détails. Eh, Bixoul, oui, euh, oui, je voudrais aussi préciser, avant de te donner la parole, euh, il y a des échos là, je pense, vous m'entendez 5 sur 5. Oui, bien sûr, entrez-toi. Ok. Oui, et voilà, vous aussi, je vous demande la même question. Eh, Qu'est-ce que vous, vous en pensez par rapport à ce sujet? J'espère que j'aurai... Le même temps de parole que M. Fama Kandé. <rire> oui, oui. Va, il, ne nous, il, ne, il ne nous reste que euh, disons maintenant euh, disons 25 minutes et on doit on consacrer quelques minutes pour euh, nos auditeurs pour qu'ils posent des questions. Je vais communiquer le numéro tout de suite. D'accord, d'accord. Bon, par rapport à la libération des, des cadres de l'UFDG. Vous savez... Dans Et la manipulation, la manipulation au fond. Parce que c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Laissez-moi laissez aller au fond, s'il mm -hmm. vous plaît. Voyez-vous mm -hmm. eh, D'abord, Alpha Condé ne fait rien pour nous mm -hmm. rien. Et ça, on l'a toujours su. Il ne dit rien pour nous rien, il ne fait rien pour nous rien. Il y a toujours quelque chose derrière. Mm -hmm. Et mm -hmm. comme l'a dit M. Foma Kanté, aucun avocat, aucun magistrat n'a libéré quiconque en Guinée. C'est dommage parce qu'on n'est pas dans un pays de droit. En fait, c'est dans un pays de droit qu'un magistrat ou bien un avocat peut faire libérer quelqu'un. Mais très très malheureusement, en Guinée, voilà, c'est la dictature. Alpha Condé, il a arrêté les gens de façon injuste. Le monde entier sait qu'ils n'ont rien fait. Hein? Après, bon, il la libère de façon stratégique. Comme, comme il le veut. Voyez-vous, comme il le veut, il les libère de façon stratégique donc euh, voilà c'est de façon très très stratégique qu'il libère qu'il a libéré ses cadres de l'UFDG. Maintenant, bon ce qui moi est dommage et là où moi je vais accentuer c'est-à-dire bon, mes, mes propos euh, c'est concernant tous ces anonymes tous ces citoyens lambda qui ne sont pas connus mais connus du grand public qui courent en prison dans le vide qui n'ont rien fait des enfants sont parmi eux des jeunes sont parmi eux des vieillards sont, sont parmi eux. Donc, je pense qu'on doit mener le combat et on doit plus parler de ces choses. J'ai l'impression qu'Alva va a libéré ses politiciens pour nous donner quoi dire, peut-être. Peut-être pour qu'on oublie eh, tous ces citoyens lambda qui copient en prison eh, de Sorunconi à Kendia, en venant à la maison centrale de Conakry. Des gens qui n'ont rien fait, qui ont été arrêtés. Des gens qui pour la plupart qui ne sont même pas dans la politique, comme l'a dit M. Paman tout à l'heure, les jeunes, les jeunes forestiers qui ont été arrêtés, des jeunes de, de, de, de FNDC à l'époque, hein, qui sont en prison là-bas, dans le vide, hein, qui souffrent dans le vide. Fonike Mangue hein, qui, qui pour moi euh, est l'incarnation pour le En tout cas, bon, Fonike Mangue c'est le gars euh, qu'on qu peut dire, voilà, voici le gars au moins qui se, qu se bat pour le peuple, tu vois, pour de vrais, pour de vrais, un jeune, et voilà, qui, sans arrière-pensée, qui se bat, qui se bat, qui se bat, qui souffre aujourd'hui. On l'a vu, il est parti à l'hôpital même aujourd'hui. Moi, en tout cas, toutes mes pensées à ces personnes, à ces citoyens lambda. Sinon, au niveau des politiciens, c'est un jeu politique, tu vois, alpha condé bon, il les a arrêtés dans le vide, il sait qu'ils n'ont rien fait, après, bon, il va essayer de faire semblant de libérer quelques-uns pour qu'on, voilà, pour pour, pour, pour, pour faire genre qu'il qu qu a compris, qu'il veut, qu veut aller dans le sens, eh, du, dans le bon sens, disons. Et on sait que c'est pas ça. Ça n'a jamais été ça, ça n'est jamais ça. Donc, à M. al Condé, s'il vous, vous plaît, ces citoyens lambda ne vous bloquent à rien. Ces citoyens lambda ne vous empêchent à rien. Ils n'ont rien fait, vous le savez. Libérez-les, libérez-les, ils n'ont rien fait. Vous gâchez des avenirs dans le vide, dans le vide au fait. Ils ne sont pas leaders de partis politiques, ils ne sont pas cadres de partis politiques. On peut dire peut-être, si les si cadres des partis politiques, combien les leaders politiques ont été en prison, ils sont allés en prison, peut-être eux au moins ont dit bon, <rire> ils vous tiennent tête, ils vous freinent quelque part. Mais des citoyens lambda, des jeunes de rien de quartier, hein, qui ne vous ont rien fait, qui n'ont rien fait, qui, qui n'empêchent rien de toutes les façons. <rire> Vous aviez forcé, vous aviez l'armée de votre côté, vous avez pris le pouvoir, vous êtes à Très Dommage, dommage pour le peuple de Guinée. Donc pourquoi maintenir des jeunes qui n'ont rien fait en prison Pourquoi Moi, c'est la partie que je ne comprends pas. Donc, parlant de prisonniers politiques, des prisonniers d'Alpha Condé, moi, je pense à tous ces, ces, ces, ces, ces jeunes, ces citoyens lambda qui ne sont pas connus. C'est leur famille seulement qui sait qu'ils sont là-bas, peut-être. C'est leur famille. Et voilà, il y a l'UFDG aussi qui, qui, qui peut savoir, mais l'UFDG ne peut pas tout savoir sur tous les jeunes les innocents qui sont emprisonnés. La plus, moi, j'ai eu à discuter avec quelques-uns. Ils m'appellent ici. Quand ils ont l'occasion, ils m'écrivent des messages et ça me fait de la peine. Ça me fait beaucoup de peine, tu vois. C'est des jeunes qui sont méconnus du grand public. Personne ne les connaît. Donc, voilà, ils sont oubliés en prison, tu vois. Et c'est dommage. C'est leur famille qui, qui, qui savent qui sont qui croupissent là-bas en prison, sinon nous autres, le grand public, c'est les gens qui sont connus. C'est de ceux-là qu'on va parler de plus. Donc moi, j'ai beaucoup de peine pour ces, pour ces, pour ces jeunes et voilà, qui, sont, qui sont en prison, dans le vide, qui n'ont rien fait, qui sont anonymes, qui sont des anonymes. Qui sont des anonymes, c'est vraiment dommage pour ce pays. C'est très, très dommage pour ce pays. Mais la libération de ces cadres politiques, c'est purement un jeu, c'est-à-dire une manipulation et pour, pour, pour faire genre. Donc, moi, je vais bon. me limiter là. C'est hommage pour la Guinée. Ok. Merci. Merci, Bersoul. Merci, M. Fama. Et je rappelle que vous regardez le direct là euh, sur la page euh, Jeune Visionnaire et également sur euh, Darfama officiel. Et tout comme si tu as la puissance. Alors, nous allons entamer notre euh, dernier sujet. Il y a le fédéral de, de, de l'Angleterre, euh, M. Abdou Karim, qui souhaiterait. Dire un mot, je vais lui rajouter vite et après on va continuer. D'accord. Monsieur si je sais que. Abdou Karim, je n'arrive pas à vous rajouter là, je pas. Attendez. Oh. Je ne pas oh. que il y a bientôt, 23h. Il... Hmm? Il bientôt, 23h, oui. Oui, oui. Oh. J'ai oublié, nous ne sommes pas dans... Dans, le oh, oui, ouais. dans le même pays. Dans le même pays. Monsieur Abdou Karim, je n'arrive pas à vous prendre parce qu'on m'a dit d'éditer le monde, oui. je le fais, mais. Voilà, je suis en train d'arrêter, mais impossible. On avance, on va le prendre prochainement. Oui, la Guinée, en tout cas, ce que les gens doivent retenir, la Guinée, ce n'est pas un pays de droit. Voyez-vous Donc, rien n'est normal Guinée. Okay. Guinée, en Guinée. Ok, c'est la loi du plus en, fort. En attendant, et un mot sur, sur le dernier point par rapport à ces examens nationaux, un sabotage qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, nous croyons, c'est devenu vraiment de la comédie. Si C'est ce que le professeur de M. Fama Kanté est venu nous enseigner en Guinée. Alors là, M. Fama, dites-nous quelque chose. En trois minutes, pardon, pas plus, pas moins, un système de sabotage, un coup contre le docteur Bano qui a vraiment voulu faire des réformes au niveau de l'éducation. Euh, Qu'est-ce que vous en dites Là, tu parles de coup, un coup contre qui qui a voulu faire des réformes. Ça me fait rire. <rire>, Ça, me fait rire. Ça me fait rire, sincèrement. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que M. tijan euh, depuis l'arrivée de M. Alpha Condé à la tête de la République de Guinée, c'est vrai, les, les dix derniers, non, les cinq dernières années de M. Lansana Conté, la scolarité, l'éducation guinéenne avait perdu sa valeur. Complètement. Il faut l'admettre. Mais depuis l'arrivée de M. Alpha Condé à la tête de la République de Guinée en 2010 jusqu'à maintenant, je vous jure sur l'honneur, mon cher, prenez un étudiant. Je ne parle pas des étudiants. Qui sont rentrés à l'université en 2010. Mais je parle des enfants mmh, on vous écoute. Euh, euh, qui ont fait le brevet autant, qui ont fait Alpha Condé et qui sont rentrés à l'université autant d'Alpha Condé. Prenons ces enfants-là. Je ne parle pas des fruits de l'anse en C'est-à-dire les derniers fruits de l'anse compte Je ne parle pas de et les enfants qui sont rentrés à l'école d'Alpha Condé et qui, sont, qui, qui, ont, qui ont fait le brevet, le bac jusqu'à l'université au temps d'Alpha Condé. Quel est leur niveau Le niveau. L'éducation est l'un des piliers, parce que pour moi, il y a cinq piliers fondamentaux de la démocratie. L'éducation en fait partie. L'éducation est l'un des piliers les plus fondamentaux, d'accord euh, de la démocratie. Parce que, je vais vous dire quelque chose, mon cher. Pour rehausser le niveau de l'éducation de son état, c'est lié à beaucoup de facteurs. Le premier facteur, il faut combattre la faim. Un élève qui a faim ne peut pas assimiler ses leçons. Un élève mal nourri ne peut pas assimiler ses leçons. Il faut combattre la faim. D'accord Il faut de la mobilité pour les enfants qui vont à l'école, les lycéens, les universitaires qui vont à l'université. Il faut de la mobilité. Troisièmement, il faut rehausser le niveau des formateurs. Parce que quand les formateurs ne sont pas bien formés, ce qu'ils vont donner, ça sera de gâchis. Et vous savez, à l'époque, quand nous, nous étions au, au lycée, il y a un vieux qui venait nous donner les cours de philosophie. Il nous a dit, vous savez, quelle est la différence entre ceux qui ont étudié euh, au temps des colons et ceux qui ont étudié après l'indépendance et ceux qui ont étudié jusqu'à maintenant? On a dit non notre prof de philo, ce vieux-là, il nous a dit « Les gens qui ont étudié au temps des colons, ces gens étaient en contact direct avec le blanc lui-même. Donc, ils recevaient l'éducation de qualité. » Et ces gens qui ont reçu l'éducation de qualité des colons et qui ont transmis à la première génération après l'indépendance ceux-là ont eu de la bonne éducation parce qu'ils ont reçu la bonne éducation de ceux qui ont reçu des colons. Voyez-vous. Alors, quel était le système que le colon avait mis en place pour donner la bonne éducation D'accord Le régime qui est venu après le colon. quel a été le système qui a été mis en place pour que les séroudalins aujourd'hui, pour que les Kassouri aujourd'hui, pour que les Ousmane Kaba aujourd'hui, pour que tous ceux qui, les, les Faya et tout ça, là, pour qu'ils aient ce niveau-là, parce que ce sont les fruits de la révolution. C'est loup qui est né en 52. Il a connu l'école guinéenne. La Guinée a eu son indépendance en 58. Donc ça veut dire que c'est a fait son adolescence, l'école primaire, sa formation de l'école primaire, 52. 58, la Guinée a eu son indépendance sous le régime de, de la colonisation. D'accord Et après, la Guinée a eu son indépendance. Alors, quel a été le système qu'Amer touré a mis en place pour que nous, les lou, les Ousmane, Kaba et tous, tous ces failles à là aient le niveau qu'ils ont aujourd'hui On doit se poser cette question. Quel a été le système Et regardez, je vais vous dire quelque chose de très important. Après le départ des Français, D'accord Il a fallu que Ahmed Sektouré amène les Cubains, les Russes en Guinée, les Soviétiques en Guinée, ils viennent apprendre le français, puis ils nous enseignent la science. Malgré cette technique-là, il y a eu le niveau. Et les élites-là, l'élite guinéenne, les ministres qui sont là aujourd'hui, ils sont les fruits de ce système-là. Alors, qu'est-ce qui a dévalorisé notre système scolaire en Guinée Qu'est-ce qui a dévalorisé c'est à partir du moment que Lansana Conté est venu à la tête de la République de Guinée. Ça a été quelque chose de dramatique pour nous. C'est pourquoi je dis quelque part que tout le problème de la Guinée s'amène secteuré parce qu'il n'a pas accepté le pouvoir. Sinon, Lansana Conté n'aurait aurait pas venu à la tête de la Guinée. Il ne serait pas venu à la tête de la Guinée. Si on avait respecté la Constitution, si on avait respecté l'alternance en Guinée, Lansana ne serait pas là toujours dans le même cadre ils sont venus, ils ont dévalorisé le système scolaire de la Guinée ils ont mal formé les, les formateurs de malformation formation à mal de malformation formation à mal formation, de formation, formation hein, c'est devenu de la, dégring, de la dégringolade prenez les professeurs aujourd'hui à l'université prenez les professeurs au lycée prenez les maîtres dans les écoles primaires le niveau est bas mon cher et quelque chose encore de très dangereux. Quand moi j'étais en Guinée par exemple, moi j'ai donné des cours. J'allais remplacer euh, souvent mes professeurs dans des lycées. Il y en a qui, qui enseignaient euh, au lycée Imbaya, il y en a qui enseignaient euh, euh, euh, au lycée Aviation, au lycée Coléa. Qu'est-ce qu'ils font Ils préfèrent aller dans les, dans les écoles privées et envoyer les élèves que eux mêmes estiment. C'est-à-dire pour eux, nous on avait un peu le niveau au-dessus des autres. Donc, il faisait une sélection. « Ah, mon petit, tu, tu peux aller donner le cours là-bas. » Ils nous faisaient des briefings. Ok, mais, Oui. Mais, mais, écoute, écoute, écoute seulement, je vais te dire quelque chose. Parmi nous, il y a des gens qui savaient bien, bien parler le français, mais qui ne maîtrisaient pas les leçons qu'ils allaient dispenser. Tu vois Donc, c'est le système que je suis en train de te dire là. Ils ne maîtrisaient pas le, la leçon qu'ils devaient aller dispenser. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, quoi qu'on fasse, il faut une réforme totale du système éducatif guinéen. C'est impossible, mon cher. Et pour faire cette réforme, il faut de la bonne administration à la tête de l'État. Et pour avoir de la bonne administration, il faut un homme d'État, un homme du peuple à la tête. La tête du poisson d'abord. La tête du poisson d'abord. Même si vous envoyez aujourd'hui M. Sarkozy. Comme ministre de l'enseignement universitaire, pré-universitaire, je vous jure, il va couler. Même si vous envoyez George Bush, vous envoyez Obama, vous envoyez l'homme le plus intelligent en matière de système éducatif, en tant qu'Alpha Condé à la tête de la Guinée, il va couler. Je suis d'accord. OK. A de il n'y pas Il faut une, monsieur. une bonne administration en place. Réforme monsieur... de l'administration guinéenne. Pour qu'on puisse rehausser le niveau de l'étudiant, le niveau du lycéen, le niveau de, du primérien guinéen. Sinon, c'est quasiment mission impossible. OK. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Me, me, merci, Kanteke. Merci. C'est bien noté. Il y a, y a, y a Babio Bouria, Fatima, qui dit que. Euh, que dites-vous d'un professeur qui a faim Là aussi, c'est autre chose. Big Soul. <rire> bon, parlons du système éducatif guinéen. Hey. Le système éducatif guinéen, il, bon, il est pathétique. Voyez-vous, M. Fama Kanté est parti à la base des bases. Donc, voyez-vous, moi qui suis un jeune, je vais parler de ce, de ce que j'ai vécu déjà. Parce que j'ai étudié en Guinée. J'ai fait, fait une partie du collège, le lycée, l'université en Guinée. Donc, ce qu'il faut dire, qu'à tous les niveaux, hmm? commençons par le fondateur d'abord. Si on vient dans une école, le fondateur, le, re le recteur, le directeur, c'est-à-dire le censeur, euh, les professeurs, hein, les élèves, tous et tous, les étudiants, c'est-à-dire tout est pourri à tous les niveaux. Je suis désolé de le dire. Les professeurs ou bien les cadres de l'éducation, que le niveau, ils sont peu en Guinée. Ils sont très, très peu. Et aujourd'hui en Guinée, l'éducation n'est tellement pas bâclée que c'est incroyable de décrire ce qui se passe sur le terrain. Les professeurs n'ont pas le niveau, M. Fama l'a dit ici, il y a des professeurs qui ne, maîtrisent, qui ne maîtrisent rien à rien, qui partent donner des cours. Non, bon, un professeur qui n'a pas, pas le niveau part donner des cours à un élève qui est là, au depuis qu'il est rentré de l'école primaire, euh, en passant par le collège, euh, arrivé au lycée, Jusqu'à l'université. En fait, il n'a jamais eu sa moyenne en vrai. Sa moyenne en vrai. C'est-à-dire, il n'a jamais... Il n'a il a jamais... Il n'a jamais pensé à classe supérieure eh, par rapport à son niveau, en fait. Tout est achetable. Tu peux tout acheter, tu peux tout faire dans les écoles Guinée. aujourd'hui. Et ça, ça a commencé depuis, depuis que nous, on était, on était déjà au collège, voyez-vous. On achète les notes. Tu peux acheter les notes. Hein <rire> tu peux tout faire. Voilà. Mais, mais, mais, big soul, mais, mais Big Soul, imagine cette année, c'est des amis hein, des élèves qui rentrent en classe avec des sandus. Sandus là, on met le sujet entre le texte. Vous, vous, parlez de copier. Ça, ça, dire, ça, fait, ça fait rire, mais avant même d'arriver là-bas, avant même d'arriver là-dessus, là juste, juste, hein, juste, juste, hmm? juste une parenthèse. Juste une parenthèse, s'il vous plaît, une parenthèse. Uh -huh. Il faut dire aux élèves aux élèves étudiants guinéens, il faut dire au ministère de l'éducation guinéen que, surtout aux enfants en Guinée, que le niveau, c'est l'école primaire. De la première année à la sixième année. C'est la base. Bon, c'est que je disais ici tout de suite. C'est là, là où on apprend à écrire. C'est là où on apprend à lire. C'est là où il y a la bon, ben, grande il y a l'orthographe bon, et bon, tout ça. Même à, même à l'école primaire, les gens ne comprennent rien au en fait. Même à l'école primaire, vous savez qu'on achète les notes. Même à, même à l'école primaire, primaire, vous savez qu'on peut passer sans le niveau, c'est-à-dire que vous passez en classe supérieure, pourtant vous n'aviez pas validé la classe précédente, vous Mais, Voilà, donc c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. L'élève, il est là. Il y a des élèves qui sont en Guinée, ils ne savent même pas bien écrire leur nom. À plus forte raison, ils vont s'exprimer bien. Hein. Il y a des élèves qui ne savent pas parler français. Donc, ils étudient, ils sont enseignés en français, ils ne savent pas du tout parler français. Et c'est comme ça, ils évoluent, ils évoluent, ils évoluent. Ils passent, ils passent, tu achètes les notes. Maintenant, bon, même à la fin, tu peux, tu peux acheter ton diplôme. Il y a des gens qui n'ont qui, qui pas fait l'université, qui ont, qui ont des diplômes universitaires. Hein, vous savez ça Vous savez ça bien sûr. Bon Donc, c'est un système, c'est dès la base. Tout est pourri à tous les niveaux. Et maintenant, des... oui, allez-y. Maintenant, ce que vous voyez ici, par rapport à, aux, aux gens qui copient. Je vais vous dire une chose ici. Quand on a fait, je me rappelle bien quand on faisait le bac. <rire> on faisait le bac, hein? je vais vous dire une chose. C'est très, très grave. Voyez-vous. On faisait le bac, qu'est-ce qui se passe? En fait, les surveillants, les surveillants des classes demandent de l'argent, ils font passer le sujet traité. Les surveillants, hein? en complicité avec les délégués, qui font passer un sujet traité, le sujet même traité, le sujet du tableau traité à l'avance, hein, qui viennent en classe, les élèves se distribuent ça, tu ne fais que remplir ta feuille, tranquillement, tranquille. J'ai vu ça en Guinée. J'ai vu ça en Guinée, j'ai vu des candidats qui ont reçu les sujets dans des écoles privées avant même l'examen. Ils ont traité le. le C'est-à-dire, ils reçoivent les sujets, les sujets de l'examen viennent à l'école dans les écoles privées, je ne sais pas comment ils font, c'est dès la base, ils achètent là-bas le sujet même à l'avance, vous savez, il est connu à l'avance le sujet entre les, entre les, les, les, les enseignants là-bas, hein, les directeurs et consorts, ils ont le sujet à l'avance avant de l'envoyer dans, dans la salle d'examen. Donc ils récupèrent ce sujet, ils le vendent dans les écoles. Maintenant, ce sujet vient à l'école, il est traité à l'école d'abord. Le sujet qu'ils qui, qui, qu vont donner à l'examen, hein, on le traite à l'école peut-être une journée avant, à la veille. Le sujet a bien traité, tous les élèves ont le sujet, ils rentrent avec le sujet en classe, hein, en classe d'examen, ils donnent de l'argent au délégué, au surveillant qu qui demandent Donc, est là, qui demande lui-même de l'argent. Donc, c'est de laisser aller. Le système éducatif, il est totalement pourri, il est totalement bâclé. C'est pour ça, hein, vous savez, mais tu ne veux pas comprendre. Il y a des élèves qui vont croire peut-être qu'on les qu le fait du bien en faisant ça. On vous fait du mal. On vous fait du mal à tous les niveaux, Parce que, après l'école, c'est vous qui allez vous retrouver dans la vie. Maintenant, bon, si tu passes, tu, tu, tu viens ici en Iran par exemple, en Occident, ton, ton, ton, ton diplôme, ta feuille, ta feuille que tu appelles diplôme, là, tu vas laisser ça en Guinée avant de venir ici, parce que ça n'a aucune valeur. Aucune, aucun, aucune valeur. Même le permis guinéen n'a aucune valeur ici. Au fait, rien n'a de la valeur, et rien, rien qui vient de la Guinée n'a de la valeur dans les pays développés et consorts, ici en Occident. Parce que non, ton permis... Je vais vous dire ici en France, tous les pays, le Mali, le Sénégal, tu as ton permis là-bas, tu viens avec ton permis ici en France, tu déposes ton permis à la préfecture, on te fait, on te fabrique automatiquement un permis français, on te le donne pour que tu puisses rouler ici. Mais le permis guinéen, tu lui présentes ton permis guinéen, ils te disent d'aller te faire foutre avec. Parce qu'il n'a aucune valeur. Aucune non. valeur, parce que même ici, les gens connaissent ce système ce système, c'est-à-dire clair, ce système de, de, de, de corruption et tout, on peut tout obtenir, on peut tout avoir, on peut acheter un diplôme à 800 000, on peut acheter un permis à 100 000, à 50 000 francs guinéens, tranquillement, tranquille. Mais ça, ça ne marche qu'en Guinée. Si vous sortez de la Guinée, ça va, ça va, ça va vous tromper. Ça va vous tromper. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Le système éducatif il est, est... <rire> voilà, est, il est totalement pour okay. lui, malheureusement. Merci, merci le guerrier. Et il y a M. Alpha Ibrahim Oba qui nous demande euh, que j'ai une question, pourquoi nous sommes gouvernés comme, c'est-à-dire comme, euh, quelqu'un comme Alpha Condé. Mais, mais c'est tout simplement parce que nous sommes un peuple lâche, un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut, sinon en réalité, Alpha et ce système-là ne devraient même pas briser la Guinée. Maintenant, M. Foma, nous allons accorder juste 10 minutes à nos abonnés. Les gens qui veulent poser des questions à M. Soma ou à School, eh, voici le numéro WhatsApp que je viens d'afficher sur l'écran. Vous pouvez voir, c'est 00 224 657 97 80 80. 00 224 657 97 80 80. Vous pouvez voir sur l'écran, euh, sur la vidéo, pour ceux qui veulent poser des questions, on peut prendre trois personnes. Euh, euh, maximum, parce qu'on est frappé par le maximum, temps. Maximum. Et, ouais, oui, euh, il fait tard. Oui, il fait tard. Donc, euh, s'il y a des gens ouais. qui souhaitent poser des questions, vous pouvez vite appeler ces numéros là que je viens d'afficher et je vais vous prendre sur WhatsApp. Il nous commence sur WhatsApp que le numéro peut, pourra passer. Hein. Et, M. Fama, il y a une chose qui tarde mon esprit. Au moment où on parle de réformes. Ah. Imaginez, il y a un monsieur Ibrahim Assouri Kamara qui a été délégué dans, une, dans un centre à Zérekouré. Ce monsieur a voulu faire de la rigueur. Mais voilà, c'est ce monsieur qui est victime aujourd'hui des professeurs du côté des Zérekourés qui sont allés attaquer son domicile parce que tout simplement, il n'a pas laissé les enfants copier. Et aujourd'hui, le monsieur, pour sa propre sécurité, il est tenu obligé de payer 200 000 francs guinéens par jour aux policiers pour pouvoir sécuriser son foyer, son domicile. Où se trouve l'État Mais où va ce pays-là Mon cher, question. vous poser la question. On va aller vite faire, quoi. Okay. Je, je, je, je, vais par, je vais parler de cette partie rapidement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un système. Ok, nous avons, nous, avons, nous avons une première personne. C'est un système, euh... vous parlez de bien faire en Guinée. Oui, monsieur. monsieur. De oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, hey, bonsoir, comment Oui, Ganton. Je ne sais pas si je peux parler en français, parce que monsieur Fama, je me rappelerai bien, parce qu'il y a des questions en fait que je dois lui poser. Voilà, c'est un combattant et vous êtes tous euh, franchement bon, merci. Euh, voilà. Monsieur Foma, vous merci. entendez vous Je vous vous remercie. Je vous Je ta vous vous alors, en fait, je disais, euh, là, j'avais voulu même parler en plein, mais là, il faut que je parle en français le peu que je peux, parce que, voilà, pour que M. Fama puisse comprendre, j'ai des questions à lui demander. Vas-y, vite. Euh, voilà. Je dis, mm -hmm. Voilà. Euh, en fait, euh, moi, c'est à travers de cette visite que Bamba Dussila est parti aujourd'hui, rendre visite, hein, et puis euh, le leader qui a été détenu, et là, je vois déjà là, certains journalistes ils commencent à dire, ouais, à partir du moment que Ousmane Gaval et les autres sont intervenus, bah, le moment que M. Seloudal, le président a bien sûr, est parti rendre visite, bah il euh, n'y a aucun qui a voilà, pris leur parole. Et puis, il commence à dire encore, quand tu vois le reportage que le monsieur avait fait, bah franchement, il dit pourquoi M. Seludalin a dit avant-hier que, voilà, le pouvoir est prêt, euh, en un mot, que, voilà, d'infiltrer, et puis, euh, il y a certains mêmes qui voulaient aller rejoindre la soupe et ce truc comme ça. C'est des choses que vous avez entendues peut-être. je bah, euh, voilà, j'aimerais bien avoir la réponse dans ce sens. Oui. Mais bon. Monsieur me Oui, mais certainement, vous n'avez pas, pas suivi le, le débat dès le début. Sinon, M. Fama a bien parlé de ça. On a bien, yeah. on a bien, on a bien parlé de, de ce sujet. Je ne sais pas si vous pourrez réécouter la vidéo. Si M. Fama, on peut lui donner une minute. Je le faire. Non, c'est bon, je veux le faire. Ce n'est pas la peine. C'était juste pour ça parce que je pense que un peu. Et je, je, je regarde toutes les vidéos, même quand je suis au boulot, quand je reviens, soit toi ou Big School, euh, M. Pharma, c'est tout le temps, même quand je suis au boulot, bah, je regarde Ok, merci. merci, merci, merci, merci beaucoup. Merci, euh, euh, euh, euh, Là, il faut un le débat, c'est le moment, parce que là, c'est un peu difficile, Franchement, merci. Merci, mon frère. C'est quel nom rappelez nous votre nom. Non, c'est M. Regardez-moi des vilains de noms de de comme de ça. <rire> merci beaucoup. Merci, je vais monsieur. Ok, M. Barry, merci, c'est un plaisir. Merci vraiment. Monsieur Fama, vous avez entendu, mais il, il dit qu'il va réécouter. On va écouter. Voilà, il y a Monsieur. Allô? Oui, Tigan, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. En tout cas, depuis longtemps, oh. il y a tous les chemins qui mènent vers Rome. Hein. Yeah, well, it was. <laughs> donc, comme je n'ai pas pu accéder au live, donc j'ai profité par là. C'est très intéressant que tu aies ces numéros pour que, euh, que l'interactivité, au moins, soit entre vous et nous qui vous suivons. Mm -hmm. Voilà. C'est avant tout, à hein, vous féliciter, vous remercier, vous encourager surtout, vous tous à commencer par euh, le Grand Pharma, Big Soul 224. Et bien sûr, toi, tu la puissance. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est bien ce qu'il nous faut. Hein. Mm -hmm. Il faudra euh, continuer à dénoncer, dénoncer, dénoncer. Voilà. Donc, euh, euh, c'est quelque chose à encourager, à féliciter surtout. OK. Bon, c'est vrai que vous avez fait beaucoup d'analyses sur beaucoup de choses par rapport à la situation. à commencer par euh, le cas Matik par le cas de l'infiltration que nous connaissons, mais aussi par rapport à l'école Guinée. Donc okay. je dirais que je partage entièrement euh, vos réflexions et vos analyses qui sont vraiment très pertinentes. Et je pense que nous euh, pouvons tirer beaucoup de choses par rapport à ce que vous avez dit. Maintenant, le temps faisant défaut, je ne pourrais pas revenir sur certains points. J'avais vraiment voulu être de votre plateforme pour que je puisse intervenir, surtout par rapport au sujet qui était posé. Mais si vous me permettez rapidement le cas dit, je crois que Étienne tu as tout compris en fait. Moi, je pense parce que nous étant bien sûr responsable, militant et sympathisant de l'UFDG, tout ce que nous pouvons dire, c'est juste un événement qui est arrivé et qui est passé. Donc, essayons de tirer toutes les euh, les leçons qu'il faut, tout ce qu'il y a eu comme erreur et tout, essayons de tirer ça, mais en même temps, essayons eh, d'enterrer la chose, et oh. continuons notre combat et visons eh, le devant, en fait, allons à, à l'avant, ce, ce qui est beaucoup plus est important. Okay. Donc, euh, Madi qui est arrivé, il a fait le combat, il y a eu des hauts et des bas, il a publiquement, à travers sa page Facebook, dit qu'il démissionne de l'UFDG, donc on ne peut que prendre acte de l'UFDG pour voilà. Okay. Maintenant, par rapport à nos responsables prisonniers qui ont été libérés, c'est vrai, vous avez précisé que les avocats n'ont rien fait pour leur libération. C'est quelque chose que moi, je comprends, mais j'aurais vraiment voulu prendre Les avocats, n'oubliez pas que l'UFDG a ses avocats ils sont assignés à tous nos détenus, en fait. Ça n'a pas d'aujourd'hui. Depuis en 2010, à chaque fois que les militants de l'UFDG sont arrêtés et incarcérés, la première des choses, l'UFDG met en place ses avocats pour aller les défendre. Donc, pour revenir au cas de nos responsables qui ont été euh, incarcérés, et injustement, comme nous le savons, d'ailleurs, ce sont des otages politiques, les avocats ont été mis à la tâche aussi d'essayer de les défendre, d'essayer de passer par tout ce qui est euh, du côté juridique, et okay. pour, euh, dans l'espoir vraiment d'obtenir la libération. Mais ça n'a pas marché. Yeah. Comme l'a dit PISC 224. Nous ne sommes pas dans un pays de droit. Donc, oui. euh, euh, on ne peut pas avoir un résultat escompté en fonction de la loi. Il y a, yeah. pas, a à OK. Yeah. Yeah. Mais yeah. Il faut reconnaître qu'ils ont fait un travail, ils se sont battus, et farouchement, que d'ailleurs nous, nous nous réjouissons du côté du FDG, mais malheureusement, ça n'a pas abouti comme on l'avait souhaité. Voilà. Okay. Donc, parce qu'on avait expliqué que le droit soit dit que ces personnes soient jugées et qu'ils soient acquittées, parce qu'une fois encore ils n'ont rien fait, ils ont été pris en otage injustement. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le dernier point qui reste une question, c'est par rapport à nos combattants, pas toi qui tiens la puissance, parce que c'est toi qui es responsable je voudrais m'adresser à Pixoul 224 et à... Et à Fama, eux qui sont des activistes, je ne sais pas si je, je peux les qualifier de blogueurs, et, compte tenu du fait qu'ils sont très actifs dans les réseaux sociaux, ils abordent tous les sujets qui touchent notre pays, à savoir les sujets politiques, les sujets d'ordre et plus loin même, que j'apprécie aussi, hein, le côté et surtout de et, et, et, la comédie. sous 24 en est un grand, dans ce sens aussi, qui pourront vraiment faire la promotion de la culture. Mais quel regard aujourd'hui il peut porter Parce qu'on peut dire que Matik a été l'un des leurs. Parce que nous tous, nous avons connu Matik à travers son caméra, à travers sa page, l'activisme le combat qu'il a, qu a, qu a vraiment eh, eh, abattu. Et aujourd'hui, eh, il a fait un déclin sur le public euh, d'activisme, je dirais, dans son combat. Alors, euh, Bix-Soul 20, 222, qui j'étais dans le même sens, Aujourd'hui, quel est le regard qu'ils portent par rapport à tout ça Et s'il y a un conseil vraiment apporté dans ce métier de blogueur qu'ils font aujourd'hui, quel est le conseil ou bien quels sont les conseils apportés à tous ceux qui œuvrent dans le même sens Bien sûr, dans le cadre de l'activisme. Parce que l'important est que le pays change de façon positive. Et je crois énormément ils le font dans ce sens. Ok. Merci une fois encore, merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Merci, il n'y a pas de problème, Monsieur le Fédéral de Londres, Monsieur le Président. Nous vous remercions et nous allons prendre d'autres personnes. Donc, Dixoul, je vois que Kanté est parti, je cherche à... Il a Le monsieur a posé une question que je voudrais répondre rapidement, si te permets. Le monsieur qui vient de partir a posé une petite question que je voudrais répondre rapidement. Oui, rapidement. Voilà, d'abord, merci beaucoup, messieurs. Merci pour le soutien, tout et tout. Merci pour, pour, pour ça. Euh, la question est de savoir, c'est-à-dire, bon, qu -ce qu'est-ce qu que nous on Un dit, instant, monsieur. Euh, un euh, instant. Mm -hmm. mm -hmm. vas-y. Disons, par rapport, par rapport euh, voilà, à tous ceux qui parlent ici sur les réseaux sociaux, il a parlé du cas du Madik. Vous savez, Madik, c'est vrai qu'il était l'un des nôtres. Mais arrivé à un certain moment, il est sorti dans ce cadre il est sorti totalement dans ce cadre et c'est une chose que moi j'avais dit à l'époque bon c'est à dire s'il est prêt à s'engager pour de vrai dans la politique il est totalement libre de le faire tu vois, et il est totalement libre mais en tout cas ce qu'il faut éviter surtout moi dans mon cas okay. il ne faut il ne faut pas, il ne faut pas faire espérer, c'est à dire il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens parce que à l'époque, entendre dramatique à parler, c'est-à-dire, c'est comme si bon, il faisait des, il, il prédit des choses, il dit des choses, il tient des engagements. Tu sais, quand les gens, quand il y a des problèmes en Guinée, quand il y avait des problèmes en Guinée, les gens étaient prêts à applaudir pour tout. Voyez-vous, ouais, dès que tu viens ici, tu tiens un discours concernant le le, le le pouvoir en place qui commettait des exactions, qui commet toujours des exactions, directement oui. tu as Maintenant bon bon, Madik est sorti dans ce cadre. Bon, il est venu en Guinée dans un cadre purement politique. Il n'est pas venu en Guinée comme un jeune activiste, simplement. Tu vois, il est venu en Guinée. C'était Bon, il, est, il, est, il était de l'UFDG. Il soutenait l'UFDG. Il est parti en Guinée dans ce sens. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Après, il a sorti, il a changé de discours. Et aujourd'hui, il dit qu'il est sorti dans la politique. En tout cas, moi, personnellement, moi, non seulement je dis ce que je vois ou ce que j'entends, ça, c'est un... Et je ne parle pas de façon politique, je parle là selon la logique, tu vois. Maintenant, bon, moi, perso, à la base, à la base, mm -hmm. j'ai créé on, page, donc, on va prendre un autre là, il faut Alors, qu bah, fait, oui. quand, quand moi, j'ai créé ma page, c'était dans un cadre purement artistique. C'est ce que je fais de temps en temps à côté de parler de la Guinée. Mais pour moi, tout, tout jeune conscient, tout jeune conscient eh, a une responsabilité. Hein, face à tout ce qui se passe en Guinée, il doit prendre position, il doit prendre la parole, parce que ne pas prendre position, c'est déjà prendre position. Donc c'est un peu ça. En tout cas, je vous remercie. Merci, merci, monsieur euh, Bixol. Euh, oui. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Euh, c'est de l'Angleterre. Monsieur shérif de l'Angleterre. Oui, nous vous écoutons. D'accord. Bien, avant tout, permettez moi d'abord... Euh... Je voudrais vraiment remercier très très infiniment le combat que mène euh, Fama, qui est un esclave euh, redouté, euh, de, de, de M. Bictoulle. Okay. Donc il faut dire à Fama qu'on <rire> lui, lui a trouvé déjà une femme qui est presque euh, revenue sur la ligne droite. Par rapport à ce que le soutien de son armage au pouvoir, il faut d'abord qu'on fasse la différence entre vous, les grands combattants. Moi, je trouve que vous, êtes, que vous avez passé de seuil de blogueurs. Aujourd'hui, vous êtes des communicants, vous êtes des influenceurs, parce qu'il y a des gens qui s'inspirent de ce que vous dites. Ce ne sont pas que les jeunes, mais sachez que toute la couche sociale qu'on conduit, jeunes, vieux, adultes, femmes, tous se certaines de certaines de vos, certaines de vos communications pour vraiment en tirer le son et s'en accaparer et faire quelque chose de bien dans leur vie. Moi, ce que je vais vous inviter, d'accord, pour éviter euh, cette chamaille, d'accord, on a des blogueurs qui sont là, euh, dont déjà j'ai vu que vous plus, ne faites plus partie de la sphère. Je vous inviterai à créer un groupe organisé, des influenceurs ou des communicants, c'est-à-dire des gens qui ont un objectif commun comme euh, ce que vous avez par rapport euh, à votre charity. Donc, euh, cela permettrait de créer, d'accord, les mauvaises graines, parce que parmi vous, il y a des opportunistes. Il y a des gens qui sont là, qui, qui se grèvent à vous pour avoir un petit nom et puis se décaler. C'est la même chose qui se passe au niveau de l'IFTG. Comme on l'a dit, l'IFTG est devenu un fonds de commerce. Mais l'avenir nous le dira. Ça, que ce soit certain, tous les visages se feront découvrir. Par okay. rapport à la sortie de manique moi je crois aujourd'hui, euh, c'était un jeu, c'est ce qu'on appelle euh, la politique soviétique. C'est quelqu'un qui est venu sur les réseaux sociaux, euh, je ne le juge pas, d'accord Seule sa conscience pourra le juger. Je souhaiterais que les auditeurs et vous les grands communicants, qu'on qu en fasse de cela un non-événement. Effectivement. il était venu dans une bonne optique, tant mieux pour lui. S'il est venu, parce que n'oubliez pas qu'il a rappelé deux choses très importantes dans son communiqué. Il dit que son père, a supporté, son grand-père a supporté ses coutures Jusqu'à la mort, malgré les, les, les difficultés, il est resté là, il est resté constant. Son père reste constant, derrière pas condé malgré que ce monsieur lui a pas été reconnaissant. Donc moi je juge ici, j'estime que l'arrestation de Madik a été juste une porte de sortie Ok. Il trouve d'accord, un point de cavale. Donc, faisons de ça un non dérénements. Ok, il n'y a pas... Y a... Un problème. Il a pas Pour nos avocats et aux prisonniers... Oui, en 30, 30, 30, 30 secondes, parce que le téléphone okay. essaie de critiquer. Revention nos, nos avocats, on va estimer qu'ils euh, qu n'ont pas été ici, d'accord, la source de de nos prisonniers. Mais c'est eux qui ont qu traité le chemin. Donc, okay. cela conduit aux infiltrés. Donc, le combat continue, J'avais vraiment quelques points à ajouter, mais il y a beaucoup... Oui, le temps. Le temps fait défaut. Je vous remercier, vous ouais. encourager. Merci. Et vraiment, à tous les auditeurs, vraiment, continuons le combat de l'Université. C'est un combat noble. Merci et beaucoup. Et nous sommes convaincus et persuadés qu'il y a la lumière au fond du tunnel. OK. Nous y arriverons. Merci. Merci. Bonne soirée du côté de Londres. Merci. OK. Bixou, as écouté ce monsieur. Il y a le numéro... Euh... 1031 777 093 91 36 qui dit que c'est une question euh, Alpha Condé libère les cadres peu, seulement si puis laisse les autres ethnies pourquoi donc non, euh, là, lui n'a rien lui n'a pas compris au fait il n'a pas compris il nous a pas écouté au fait il le fait c'est vrai mais c'est dans un c'est de la manipulation au fait au fait ils il veulent je, je, je vous ai dit ici qu'Alpha Condé ne fait rien pour le rien il arrêtait les gens dans un cadre bien déterminé. Il libère qui il veut dans un cadre aussi bien déterminé. Tu vois, de la, ça s'appelle de la manipulation politique. Maintenant, les Guinéens doivent utiliser leur cerveau et comprendre, et savoir, bon, qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il ne faut pas croire, qu'est-ce qu'il faut suivre, qu'est-ce qu'il ne faut pas suivre. Il faut comprendre le système. C'est un peu certain que les gens ne comprennent pas le système, ils, ils seront induits en erreur. Et c'est vraiment dommage, c'est le cas de beaucoup de Guinéens. OK, je pense qu'il qu a bien suivi et voilà, euh, il a aussi sa réponse. Donc on va prendre le dernier à monsieur qui vient de parler vite fait. En fait, pour tous ceux qui ont écouté, nous on ne dit pas que les avocats de l'UFDG n'ont rien fait, n'ont pas travaillé. C'est vrai qu'ils ont travaillé c'est par rapport à la libération voilà, Et ces quatre-là, c'est une manipulation d'Alpha Condé. La libération des, des quatre ou la libération de tous les prisonniers politiques, que ce soit Madik Sam Kancheri, et que ce soit euh, voilà, euh, Grimad, Alpha Coney les a libérés. il les a libérés. Les avocats, ils peuvent faire libérer quelqu'un dans un pays de droit. La Guinée, ce n'est pas un pays de droit, on n'est pas dans une démocratie. Les avocats, okay. ça. Okay. C'est vrai qu'ils font un travail, mais <rire> voilà. Bon, après, le juge dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Si on était dans un état de droit, on était dans, dans, dans une démocratie, toutes ces personnes dans les deux pas se retrouver en prison. Voilà, pour qu'on parle de, de faux procès. Parle. Ok, Me, merci, Bixoul. On va prendre un dernier, un, on va prendre un dernier, un tout dernier. Euh, voilà, vous pouvez appeler toujours au 00224. 500 et 657, 97, 80, 80. Nous allons prendre un tout dernier pour boucler la boucle avec euh, ces, grands, ces grands guerriers. Mais tu ne nous as pas parlé de Mike Angessa. Oustas. Oui, Oustas Mike c'est mon grand-fils. Je respecte beaucoup, yeah. c'est yeah. un simple. Un très, très ouvert. Donc, voilà, c'est mon ami, c'est mon grand-frère. Mike Angessa, tu as encore une bonne. Oui. Tu as je vois qu'il y a un problème de réseau. Il y a, ok, il y a un monsieur qui tentait d'appeler là, mais il y a un problème de réseau. Je pense qu'on va s'arrêter là, Big Soul, et nous allons vraiment remercier tous ceux qui ont pris le temps de regarder ce direct du début à la fin. Nous vous remercions encore une fois. Nous ne sommes pas de personne, nous voulons que notre pays puisse marcher, puisse avancer. Parce que c'est dans ça que nous pourrons tous en um, tirer profit. Et voilà, le cas de Madik, comme on l'a si bien dit, pardon, oublions ce sujet. Et regardons comment est-ce que notre victoire pourra vraiment être rétablie dans les mains de ces poutistes et le reste ignorant. Voilà, c'est la politique. Il dit qu'il est parti, il n'a qu'à bon sens à lui, on va garder notre, notre lien social avec lui. Il s'est en excusé. on l'a suivi, n'en faisons plus de débats. En tout cas, je n'en parlerai plus. essayons d'avancer, essayons de voir autre chose. Merci Bixoule 224, l'homme de Paris. Merci beaucoup à monsieur Tidjan, merci de m'avoir invité. Merci à, à toutes ces personnes qui nous ont écoutés ici. Et voilà ce qu'il faut retenir. J'insiste, je vais, je vais terminer par, par, par ce que j'ai commencé. Les Guinée n'ont qu'à arrêter d'agir avec passion. Utilisons yes. nos cerveaux. Quand il y a un truc, réfléchissons très, très bien. La Guinée, c'est un pays compliqué. On n'est pas dans un pays de droit. Donc, voilà, il y a certaines choses qui... Voilà, on ne doit même pas débattre sur certaines choses concernant la Guinée. Parce que déjà, ce n'est pas un pays de droit. En tout cas, merci beaucoup que le bon Dieu vienne en aide à tous les Guinéens et que tous ces prisonniers politiques, ces prisonniers, ces citoyens lambda, surtout ces anonymes qui sont en prison, soient libérés. Merci beaucoup. Merci Bixoul. Et je vais juste répondre à cette dernière question. Quelqu'un qui a posé, il dit que j'ai une question. Pourquoi nous les Guinéens, si c'est le football, si c'est le football, nous sommes unis. Mais la politique, on est divisé un monsieur qui est en Angleterre. Mon frère, c'est très simple. Au fait, l'union qu'on a dans le football, si on avait la même union dans la politique, ces manipulateurs n'allaient pas nous manipuler. Au fait, en politique, ils passent par la stratégie ethnique pour mettre des gens dos à dos, pour vraiment atteindre leur objectif. Et de l'autre côté, ils font semblant que la Guinée est une famille. Mais c'est parce que c'est aussi la politique qui dirige le football, la culture, et tous les autres. C'est ça. C'est pourquoi, alors, en politique, on s'est toujours, toujours à manipuler. Parce que pour, pour accéder au pouvoir, il faut forcément passer par la politique. Parlant de culture, je vais, je vais, je vais toucher un petit point. C'est vraiment dommage qu'on essaie de tuer à petit feu tous ces artistes guinéens. Je ne sais pas ça fait combien d'années, les artistes guinéens ne vivent plus de leur art. Voilà. Et c'est très, très dommage. Au nom de cette épidémie, de cette pandémie, ils prennent des mesures qui tuent les artistes qui gagnent à peine de quoi à manger et ça, il faut qu'on le dénonce mais ça doit commencer par les artistes d'abord, vous les concernez soyez conscients, levez-vous, réclamez vos droits vous êtes là, vous n'êtes pas soutenus vos projets ne sont pas financés ne sont pas accompagnés, vous n'êtes pas sponsorisés voilà, on vous interdit tout on fait de, on fout, on fait de vous c de, on fait de vous tout ce qu'ils veulent et puis vous êtes assis, vous croisez les bras voilà, pendant que vous mourrez à petit feu après, c'est pour venir demander des SOS. C'est vraiment dommage. Merci, Bixou. Et surtout, si ne quitte pas. Ne quitte pas, Bixou. Oh, D'accord. Merci à toutes et à tous. Et nous nous retrouverons avec une nouvelle vidéo les prochains jours. Si tout va bien le mardi prochain, j'aurai Madame Marie Sissoko. Si tout se confirmera aussi, et d'autres invités de taille, de, de, de grande taille d'ailleurs, je vais dire. Partagez au maximum cette vidéo, car c'est pour le de tous les Guinéens. A bientôt et merci pour les commentaires, les likes et les partages. Merci beaucoup.